Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de théorie sur le Total War Warhammer 3 Alors on avait commencé tout simplement la série avec le futur de, dans Total Warhammer 3 Des races du 1, des races du 2, des races... du chaotique et on avait terminé la dernière fois avec les races du 3 hein, directement on avait fait une petite présentation voilà de, de, de Katei des ogres etc et de ce qui pourrait arriver par la suite mais comme vous le voyez mon fond n'est pas vraiment neutre hein. on a de très très très grandes chances d'avoir vraiment c'est du 99,99% ,99 de chance que le premier race pack hein, ou pack race en anglais euh, ce qu'on appelle ce qu'on appelle respect, c'est tout simplement en fait l'arrivée euh, d'une nouvelle race avec 4 seigneurs jouables Comme c'était le cas avec la Bretonie, bon vous allez me dire que c'était 3 euh, seigneurs jouables avec la Bretonie Mais la Bretonie dans Total War Warhammer 1 et surtout euh, dans Total War War 2 On a eu Kemri et les, les Rois des Tombes et ensuite on a eu euh, tout simplement la Côte Vampire Et du coup le premier race pack de Total War 3, il y a de très grandes chances que ce soit les Nains du Chaos Il y a même déjà eu du data mining avec euh, le... Euh, L'introduction en fait hein, du euh, narrateur qui euh, parle justement des nains du chaos et qui les décrit en, en quelques termes peu élogieux. Mais donc voilà, on a... De toute façon c'était sûr puisque c'est le dernier euh, livre d'armée qui n'a pas été adapté en jeu euh, par euh, Creative Assembly. Hein, c'est le dernier livre d'armée euh, de Game Workshop pour euh, Warhammer qui n'a pas été adapté en jeu. Donc forcément, il y a de grandes chances que les nains du chaos arrivent en premier. Et... Parlons un petit peu des nains du chaos. J'avais fait une vidéo où je présentais Ashut, notamment la description de, des dieux du chaos, et j'avais pas mal parlé d'Ashut, donc je vous laisse aller voir tout ça si vous voulez plus de détails concernant le dieu des nains du chaos. Mais au, au final, on va revenir sur la carte, surtout qui nous intéresse au niveau des nains du chaos. D'ailleurs, c'est l'une des, des zones où il n'y a pas grand-chose, hein, dans Total War Warhammer 3, on a énormément en fait, euh, de, de territoire, mais eh bien, il n'y a quasiment aucun personnage qui n'apparaît, à part un seigneur... Euh, Débloquable par la suite, je spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas encore terminé, mais il y a un seul seigneur qui est, euh, qui est jouable dans les terres sombres parce que c'est vraiment une grande zone quand même de Total War 3 et il n'y a rien en fait, il n'y a personne dedans. Et on a des, ce qu'on appelle des placeholders, c'est-à-dire qu'on a euh, des races qui ont été mises à cet endroit-là pour préparer l'arrivée euh, du futur DLC. Alors, on l'a eu avec euh, par exemple les contes vampires qui avaient été mis pour préparer les, les rois des tombes. Et eh bien là c'est un petit peu le même système, puisque on a euh, énormément de... enfin, c On a probablement la wag la plus puissante du monde avec euh, le seigneur de, des terres sombres, le, le, le big boss des terres sombres, qui est tout simplement là pour remplacer les nains du chaos. Les nains du chaos, alors il y aura aussi bien sûr des peaux vertes dans les terres sombres, hein, les terres sombres sont aux peaux vertes majoritairement, mais euh, c'est l'empire des nains du chaos qui euh, domine les terres sombres, avec notamment... La capitale, la c'est capitale, tout simplement Zarnagrund que vous voyez hein, au milieu. La tour de Zarnagrund hein, qui donne son nom à la plaine de Zar. Et euh, c'est tout simplement la capitale de l'empire nain du chaos. Les nains du chaos qui sont très, très associés, on va dire, aux, aux civilisations mésopotamiennes et notamment les Perses. Donc c'est un petit peu la Babylone, je dirais, des, des nains du chaos. À côté de ça, on a euh, la tour de Gorgoth que vous, ou Gorgoth, que vous voyez au sud, sud-ouest qui est tout simplement le plus grand euh, domaine de euh, comment dire le, le plus grand domaine minier des nains du chaos là où ils récupèrent énormément de ressources de matières premières pour pouvoir justement alimenter les forges de Zarnagrund donc c'est le deuxième lieu on va dire assez important pour les nains du chaos ensuite on a deux autres euh, lieux qui sont assez importants euh, il s'agit euh, tout d'abord d'Ouskulak que vous voyez tout au nord alors c'est la ville qui permettrait aux nains du chaos de s'établir vraiment euh, complètement au nord et dans l'or, lore, Ouskoulak, en fait, c'est la citadelle des Nains du Chaos, la plus euh, septentrionale, mais c'est surtout celle qui permet d'avoir un accès à la mer pour les Nains du Chaos, parce que les Nains du Chaos doivent aller chercher énormément d'esclaves pour faire tourner la grande machinerie de leur empire, et aussi pour honorer leur dieu, euh, qui reste un dieu chaotique, euh, à chute. Donc, eh bien, Ouskulak, c'est tout simplement le grand repère au nord qui permet euh, de euh, lancer des raids, on va dire, pour pouvoir récupérer des esclaves, mais aussi qui permet d'avoir accès à la mer, qui permet du coup d'avoir un accès à l'eau. Pour faire tourner les industries de Zarnagrun, puisqu'il y a un réseau souterrain qui relie Ouskulak et la tour de Zarnagrun. Alors en jeu, je pense pas qu'il y aura un accès souterrain, tout ça, tout ça. Ce sera probablement un bâtiment de renom pour les nains du chaos qui permettra de récupérer tout ça. Mais voilà, il y a un lien entre Ouskulak et Zarnagrun direct. Donc Ouskulak c'est aussi ce qui permettrait d'avoir les nains du chaos un peu dans les désolations du chaos et dans des terres assez, euh, dans les terres assez hostiles ce qui peut changer un petit peu j'ai envie de dire les, les rencontres face aux nains du chaos parce que les nains du chaos normalement bah, sont autour d'ogres autour d'orques, euh, autour de nains aussi puisque bah, vous avez euh, Karak Kadrin est, qui est pas si loin que ça donc au final puis vous avez surtout Karak Doom qui est, est au-dessus donc voilà, il y a, y a, y a des, les match, le match-up on va dire, les, les affrontements directs seront surtout contre des orques euh, contre orques et gobelins, ogres etc, etc. mais pour le coup, ce coup-là, ça permettrait de se mesurer directement aussi au Chaos et à Kislef, en fait. Hein. Donc, il y a moyen d'avoir des, des, des changements un petit peu dans les adversaires potentiels des nains du Chaos. Ce qui est vachement important dans un jeu vidéo, il faut euh, qu'il y ait une certaine différence. Si, si tous les persos, on a un peu ce sentiment avec les nains normaux, d'ailleurs. Les nains normaux, on a ce sentiment qu'en fait, on joue toujours un peu la même campagne, mais à différents endroits. Euh, Kadrine, bon, bah, vous jouez les nains euh, le plus au nord, mais euh, vous affrontez des orques et gobelins. Euh, vous jouez euh, les nains, euh, vous jouez... Euh, les nains de Karaka, Karak Karaka, pardon Vous avez justement aussi le même sentiment bah On affronte du pot vert, du pot vert, du Povert Et même si vous jouez vous Enfin jouez, tous les DLC nains c'est vrai Enfin tous les persos nains C'est vrai qu'on a un peu le sentiment d'avoir la même campagne Alors je dis ça euh, j'aime beaucoup les nains hein, personnellement Mais c'est vrai que euh, ce qui avait fait du bien c'est qu'en Torek, bah, dans le vortex dans Total War War 2 il était très très loin en lustrie. Ça avait fait un petit peu du bien puisque on était confronté à à une nouvelle manière de voir les choses donc c'est quelque chose qui est assez important et on... ils en ont conscience les devs c'est pour ça aussi qu'ils ont foutu parfois par exemple alors même si ça a aucun rapport dans le lore Kalida par exemple tout au sud de la Lustrie en mode vortex on s'était dit mais qu'est ce qu'elle fout là bas et donc c'est important de que tous les personnages ne soient pas au même endroit le problème c'est comme vous le voyez les nains du chaos bah, c'est à peu près tous dans les terres sombres ils sont principalement dans les terres sombres donc le dernier point bah, c'est la forteresse noire la black fortress hein, qu'on voit tout au sud est qui est en fait euh, le plus grand l'avant poste le plus austral des nains du chaos qui permet d'aller récupérer des esclaves notamment des gnoblards hein, ils testent énormément leur, leur machinerie contre les gnoblards et qui permet d'aller affronter euh, d'autres races également, puisqu'il bah, y aurait des humains euh, vers euh, Barter, euh, des, euh, des humains, des hommes-lézards au niveau des îlots-dragons, etc. Donc pareil, ça pourrait permettre de changer un petit peu le type d'adversaire auquel, auquel on fait face. Sachant que les nains du chaos, voilà, euh, la, la forteresse noire a, en gros à quoi elle sert elle sert de premier repère d'esclaves le temps de les envoyer à Zarnagrund. Mais euh, les responsables de la forteresse noire, c'est généralement les parias, puisque c'est ceux qui sont le plus loin de Zarnagrund, donc c'est généralement les parias. C'est un peu la caracadrine des nains du chaos, c'est-à-dire que c'est les, les nains parias qui euh, ont été déchus de leur pouvoir, etc. Et en gros, ils sont gentiment euh, dégagés. On y reviendra avec un seigneur justement en particulier que l'on présentera concernant la forteresse noire. Et enfin, eh bien, je ne l'ai pas surligné, mais c'est tout en haut à droite les Green Skin Nomads. Les green skin nomads alors, vous allez me dire, c'est pas Nains du Chaos. Oui, c'est pas Nains du Chaos, puisque, mais il s'agit d'alliés des nains du Chaos. Et on y reviendra après, il s'agit des Hobgoblins. Les hobgoblins qui font partie officiellement du roster nain du chaos, de la liste d'armée des nains du chaos. Mais euh, ils ont toujours eu un statut un petit peu bâtard, puisqu'ils sont ils sont dans le roster nains du chaos. Mais en même temps, ils sont plus alliés que véritablement euh, dans la liste d'armée des nains du chaos. Mais il y a des hobgoblins dans la liste d'armée des nains du chaos, c'est ceux qui sont directement responsables, directement sous les ordres des nains du chaos. Là où les greenskin nomads eux, sont beaucoup plus libres, même si euh, beaucoup retombent dans les mains des nains du chaos. La plupart sont indépendants et font partie de ce qu'on appelle le Grand Canal, à horde euh, la Horde d'Or, la Grande Horde, l'un des plus grands empires du monde, Donc c'est euh, et qui n'est pas présent d'ailleurs en jeu à l'heure actuelle. Donc c'est euh, la cinquième position pour les Nains du Chaos. Mais c'est vrai que le problème des Nains du Chaos, encore une fois, c'est qu'ils sont bloqués, on va dire, dans les Terres Sombres. Donc il y aura forcément un ou deux seigneurs qui vont dégager et qui seront éloignés plus loin. Regardez à l'esprit les steppes du nord Du coup on va commencer par, le, par une petite présentation des nains du chaos Donc comme je l'ai dit j'ai fait une vidéo sur le sujet Donc je vous invite à aller la regarder euh, Puisque j'ai fait une vidéo présentée en détail notamment à chute euh, Par rapport aux nains du chaos hein, le, le, le dieu du chaos des nains et au final, eh bien, les nains du chaos, c'est quoi leur petite histoire en résumé Ce sont des nains qui ont été abandonnés. Lors de la première invasion du chaos, En fait, eh c'était les nains qui étaient le plus à l'est hein, dans les montagnes des Larmes. Et en fait, eh bien, ces nains ont été abandonnés par, euh, par leurs dieux et par leurs frères, par leurs cousins qui n'ont pas... Euh, qui, euh, les, les communications ont été coupées. Ils ont été privés de tout. Sauf qu'en fait, dans toutes les colonies nains, puisqu'on a aussi des nains d'Ors hein, qui, euh, qui ont été isolés. Et pareil, les nains de Karakdoum. Mais en fait, la les nains qui ont pris le plus cher probablement, bon il y a aussi les nains de Karagdou, mais globalement les nains qui ont pris le plus cher c'est les nains des Montagnes des Larmes où les invasions chaotiques ont été monstrueuses et là il n'y avait pas vraiment d'elfes, euh, de coalition elfes nain pour pouvoir euh, gérer la situation, et c'était des colons-nains, donc c'est pas forcément l'épine le, le, dorsale de, de l'Empire Nain, donc ça a été vraiment très très compliqué pour eux, ils ont pris euh, énormément, ils ont pris très très cher dans la tête, et ils ont été vraiment isolés, isolés, isolés, hein. c'était un, un véritable blocus chaotique qui était autour d'eux, et du coup, eh bien, les années, se, les années ont passé et ils étaient de plus en plus désespérés. Leur dieu ne leur répondait pas, Valaya restait sourde, Grimnir également, etc. Donc c'était très compliqué pour eux. Et au final, eh bien, leurs suppliques ont été entendus par euh, une divinité sombre, pas n'importe laquelle, il s'agit Achute, Achute, le dieu euh, du chaos, le père des ténèbres, comme on l'appelle, et les nains du chaos, eh bien, euh, du coup, ont euh, choisi de vénérer. Euh, alors, ils ont une haine à l'égard de leurs cousins qui les ont abandonnés, de leurs dieux ancestraux qui les ont abandonnés, et du coup, eh bien, maintenant, aujourd'hui, ils se, euh, ils se donnent corps et âme à leur nouvelle divinité, à savoir Achute. Ce sont également les créateurs des orques noirs. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais les orques noirs ont été créés euh, par une magie ténébreuse, par de l'alchimie, etc. Par les, les nains du chaos en fait Et Grimgor notamment a un énorme passif Avec les nains du chaos Puisqu'il bah a été créé par les nains du chaos Et Grimgor et s'est rebellé Et a cassé la gueule de pas mal du nains du chaos avant de, ça, avant de se barrer Donc il y a un grand contentieux entre Grimgor et les nains du chaos Sachant qu'à côté de ça Ce sont des gros esclavagistes pour faire tourner leur industrie Pour faire bâtir leur temple bâtir Et les offrir en sacrifice à la chute Et bien il y a Énormément hein, d'esclaves de, sous les ordres des nains du chaos. Au final, les nains du chaos ne sont pas si nombreux que ça en termes de race. Le truc, c'est que tout leur empire repose sur l'esclavage. Notamment l'esclavage des peaux vertes qui sont extrêmement nombreux dans les terres sombres. Et pas que dans les terres sombres d'ailleurs. parce qu'ils sont aussi dans les montagnes des larmes Et globalement, en fait, les nains du chaos ont, euh, se sont un petit peu éloignés des, des montagnes des larmes pour pouvoir s'installer euh, justement au niveau des, des plaines. Entourant les montagnes des larmes avec la plaine de Zark que je vous ai montré juste avant. Euh, les nains du chaos sont spécialisés notamment dans tout ce qui est. Ce qui est intéressant avec les nains du chaos, c'est cette capacité d'avoir à la fois le, le, les nains habituels, c'est-à-dire une race extrêmement résistante, mais qui est capable, enfin qui est très lente, mais très résistante, et qui est. Euh, très versé dans le tir et notamment, eh bien, les nains du chaos. La différence avec les nains normaux, c'est que les nains du normaux font attention au niveau de la technologie. Les nains du chaos n'en ont plus rien à battre. Donc, ils testent, ils expérimentent énormément. Un petit peu l'image de la science, euh, de la science et de la technologie dévoyée au service, euh, pas forcément du mal, mais euh, enfin, un petit peu quand même. Mais au, <rire> où justement l'éthique euh, a disparu et on fait euh, ce qu'on veut. Donc une artillerie par exemple composée des trembletaires, du lance-fusée et du canon apocalypse Puisque les nains du chaos, bah, au final il y a déjà une unité qui est présente dans le jeu C'est le canon apocalypse qui est une, euh, une arme créée par les nains du chaos A euh, côté de ça, dans le, dans le roster, dans le bestiaire des nains du chaos On a bien entendu donc, beaucoup de peau verte euh, les, Tous les esclaves orques, donc ils ont accès aux euh, gobelins, aux orques noirs, aux costauds, aux orques normaux Et même aux gobelins spécificité des nains du chaos On y reviendra un petit peu après à côté de ça, les nains du chaos eux-mêmes. il bah, y a du coup les combattants nains du chaos standard, les sorciers noirs d'Achute, les Lamassu. Alors, Lamassu, c'est tout simplement une espèce de sphinx géant, mais euh, plutôt euh, avec, enfin, euh, ouais, c'est un peu bizarre, une sorte de tête de nain du chaos sur un sphinx. Enfin, bon, c'est une sorte de sphinx en fait, mais pour les nains du chaos. Le taureau ailé, alors attention c'est pas du riz Le taureau ailé c'est tout simplement un taureau gigantesque rouge Qui crache du feu avec des ailes de dragon Donc euh, assez stylé hein, pour le coup le taureau ailé Qui est le symbole d'ailleurs hein, d'Achute, le dieu des ténèbres Le Lamassou et le taureau ailé sont des représentations d'Achut. On a ensuite donc les centaures taureaux que vous voyez derrière, hein, que vous voyez, donc c'est un nain du chaos en version centaure taureau, donc c'est une sorte de centaure, sauf que c'est un nain du chaos au lieu d'un homme, et euh, c'est pas un cheval qui représente le centaure, mais un taureau, donc euh, bah, c'est encore une fois assez particulier, Le principe... d'ailleurs le Lamassou ça ressemble un peu au... Que... Au... aux statues que vous voyez en fait, sur les côtés, les quatre grandes statues ressemblent un petit peu à des Lamassou, les têtes de Lamassou on va dire. On a également des géants qui sont euh, embrigadés dans les armées nains du chaos. La différence c'est que les géants des nains du chaos sont des géants complètement armurés euh, de A à Z. Donc ça serait potentiellement la première unité de, de géants qui serait très intéressante et très sexy puisqu'elle serait euh, pff, pff, déjà très stylée. Mais elle serait euh, vraiment blindée comme pas possible. Et euh, enfin... Ce qui pourrait être ajouté, puisque la liste d'armées de Nain du Chaos est très vieille au final, elle pourrait être réactualisée et on pourrait notamment y ajouter des démons. Euh, des démons d'Achute et à ce moment là, eh bien, ils pourraient se régaler en termes de, de démons. Il y a déjà quelques démons dans l'idée mais euh, ils pourraient en rajouter un petit peu plus. Donc pour commencer, le premier seigneur Nain du Chaos le plus connu, c'est tout simplement Astragos ou Astragoth euh, qui est le haut prêtre, le grand seigneur noir, hein, le haut prêtre d'Achute. Qui est euh, un nain extrêmement vieux C'est l'un des nains du chaos les plus vieux Si ce n'est le plus vieux d'ailleurs euh, il me semble euh, Tellement vieux qu'en fait euh, bah, Il a des mutations, alors les nains sont très résistants aux mutations Sauf qu'en fait les nains euh, Du chaos comme ils vivent très très très longtemps Et justement sont exposés à la magie des ténèbres d'Achute Et eh bien en fait les membres postérieurs Se transforment en pierre, c'est à dire que ses pieds Ses jambes se transforment en pierre Et ses bras aussi Du coup et eh bien il se déplace dans une sorte d'exosquelette Une sorte dexo d'exoarmure qui euh, lui permet de se, de se mouvoir. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas considéré comme un mal pour les nains du chaos. Le fait que son corps se transforme en pierre, bah, ça le rend extrêmement résistant hein, tout d'abord, mais en plus de ça, bah, en fait, c'est presque considéré comme une bénédiction. en fait. Et du coup, eh euh, c'est un âge, c'est un, une marque... De, de sagesse, une marque de, de dévotion, etc. Donc, euh, c'est assez intéressant et il pourrait justement être spécialisé dans tout ce qui est sorcellerie nains du chaos. C'est un petit peu, on va dire, celui qui serait le seigneur qui présenterait un petit peu la magie d'Achute, la magie des, des nains du chaos. Mais également, spécialisé dans les démons d'achute avec par exemple ce qu'on appelle les Kadaï les Kadaï, donc ça s'écrit K plus loin, D-A-A-I-E c'est des espèces d'esprits de, des flammes en gros, hein, des espèces de démons des flammes qui euh, et des démons en fait qui sont emprisonnés dans des armures forgé par les nains du chaos. Donc soit c'est des démons autres, soit euh, vous avez des démons vraiment propres à h Donc ça, ça pourrait être assez intéressant. Et pourquoi pas spécialiser dans les centaures taureaux également, qui sont bah, au final des nains du chaos qui ont été bénis par h euh, directement. Donc ça pourrait être... Euh, ça pourrait... Enfin, Astragoth, s'il sort, c'est quasiment certain qu'Astragoth sera dans le roster. Maintenant, moi, j'évoque les possibilités de spécialisation, puisque c'est celui qui est beaucoup plus si à h Ensuite, on a Zatan le noir, Zatan the black, qui est tout simplement le général, le grand général des armées naines euh, du chaos. Donc le seigneur, ce serait le seigneur nain du chaos typique, le guerrier, le combattant, le bourrin, euh, euh, serait spécialisé dans, donc, dans les unités naines du chaos à proprement parler. Par exemple euh, bah, l'infanterie naine du chaos, euh, que ce soit donc, euh, bah, les, les unités d'élite, les troupes de base, les tireurs aussi avec euh, leurs gros tromblons. Donc ça, ça pourrait être assez intéressant. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais les nains du chaos risquent aussi d'avoir leur propre corruption, à savoir la corruption de la chute. Euh, évidemment, j'en ai pas trop parlé, mais donc euh, Astragos pourrait être spécialisé aussi, euh, vu qu'il serait avec les sorciers, dans la corruption naine du chaos. Parce que les nains du chaos corrompent le sol, euh, le sol du coup est ouvert en magma, etc. Et surtout... Il, se, euh, il, devient, euh, il devient complètement euh, vidé de substance, puisque bah, en gros, ils font tourner l'industrie, et ça pollue comme pas possible. Donc euh, ce serait... Potentiellement une nouvelle corruption ou pas hein, mais ça serait une nouvelle corruption peut-être euh, qui serait mise en place sinon ce serait de la corruption euh, chaos standard mais ce serait un peu dommage parce que bah ça enfin, les nains du chaos c'est pas vraiment enfin, H8 c'est pas un dieu du chaos qui est super pote avec les autres en fait hein, donc euh, ça serait un petit peu dommage à côté de ça on pourrait avoir euh, l'utilisation massive de toutes les anciennes unités hein, concernant euh, bien sûr Zatan's Black avec euh, l'intégration aussi des unités de Forgeworld Forgeworld vous savez c'est en gros il y avait Warhammer euh, à, Maintenant c'est Age of Sigmar mais avant c'était euh, Fantasy Battle avec donc plein euh, des figurines qui étaient propres aux Nains du Chaos mais rajouter aussi toutes les listes toutes les unités de Forge World donc qui étaient les unités un petit peu de luxe euh, qu'il fallait payer très très cher généralement au dessus de 100 euros pour justement avec tout ce qui est donc par exemple il y a le train, euh, il y a une espèce de train Nain hein, du Chaos, enfin plein de machines de sièges etc, euh, de, de géants de... De, alors, il y a le géant normal, mais il y a aussi les géants de siège carrément, donc des, des géants qui servent de rempart en fait, enfin de, de rampe d'accès pour pouvoir euh, débarquer sur les murs et tout. Enfin, alors pas sûr, mais ils pourraient justement ajouter ce genre d'unité. Parce qu'il y a eu des, il y a eu des troupes qui ont été rajoutées par la suite, donc. Pourquoi pas pourquoi pas les utiliser Ensuite, on a Drazoat le cendreux, ou Drazoat Ziyashen euh, en anglais, qui est un sorcier nain du chaos un peu plus générique, mais vous allez voir qu'il a quand même des spécificités. Euh, il monte un taureau ailé, hein, donc vous avez déjà une vision un petit peu du taureau que je vous ai présenté, alors que celui-là est noir pour le coup. Le taureau ailé généralement est représenté de manière rouge, mais celui-ci est noir, donc ça lui fait une petite variété. Euh, sachant que c'est euh, donc les taureaux ailés, lui c'est un taureau ailé carrément de bronze aussi, euh, si je ne m'abuse, donc pas c'est pas le taureau ailé classique. Et euh, les taureaux, comme je l'ai dit, ils crachent du feu, donc voilà, on a une, une, on a une belle bestiole, hein, on a un truc assez géant, et justement, en fait, Drazoat, je vous ai parlé de la forteresse noire, et eh bien il représente tous ces nains parias, ces bannis, qui euh, ont été dégagés vers la forteresse noire, et il est le seigneur, du coup, de la forteresse noire, Drazoat, et... Donc il est tout au sud de l'Empire et il dirige un petit peu les expérimentations euh, de l'artillerie, etc. Donc probablement spécialisé dans les, euh, dans les canons, puisque bah, il est dit, on a, des, on a des, des, des, des histoires notamment aussi dans les livres d'armée ogres, comme quoi euh, eh bien, euh, la forteresse noire teste son artillerie sur les villages gnoblars, ce qui explique aussi pourquoi les gnoblars sont repartis vers les ogres, etc. Et qu'il y a eu des alliances entre les ogres et les gnoblars. Donc au final, euh, on pourrait justement le voir spécialisé dans tout ce qui est artillerie, mais pas que, il y a également une nouvelle unité qui a été rajoutée assez récemment dans l'univers de warhammer euh, que sont la garde infernale la garde infernale c'est quoi donc les gardes infernaux c'est tout simplement un petit peu les nains les, les tueurs nains donc les nains paria mais qui se regroupent justement l'élite une sorte de, de caste de tueurs mais version d'un du chaos qui euh, du coup sont des nains euh vraiment en armure, armuré comme pas possible, et qui ont un côté, euh, qui ont un côté fanatique, puisque bah, ils essayent de prouver leur loyauté à l'Empire pour revenir dans les bonnes grâces. Donc ça pourrait être, euh, ça pourrait être ses spéci sa spécialisation en tout cas. Donc ça c'est pour les nains du chaos, comme on l'a vu, bah, euh, par exemple Zatan The Black pourrait plutôt être, euh, on l'a dit, mais à euh, là où par exemple Astragos, il y a de très grandes chances qu'Astragos soit plutôt euh, Hazarnagrund. Maintenant, on peut tout à fait mettre... Euh, Oups, j'ai un petit peu spoilé. On pourrait tout simplement euh, les mettre un petit peu partout. Zatan, en tant qu'envoyé, en tant que général en chef des armées naines du, du chaos, on peut l'envoyer un peu partout. Même si bon, l'idée, c'est qu'il soit plutôt dans les terres sombres. Pareil pour, Astro, pour il Alors lui, comme il est banni Paris. Enfin, on peut l'envoyer le, le, un peu plus loin des, des frontières. Mais généralement, bah, c'est le sud-sud des terres sombres. Maintenant, il y a une autre race qui arrive... Enfin, une autre pour le quatrième chef de faction, qui cela pourrait être Eh bien, tout simplement les Hobgoblins. Les Hobgoblins, on les attend, euh, certains les attendent comme faction à part avec les Canards Hobgoblins que je vous ai déjà évoqués dans ma vidéo de présentation de l'univers de Warhammer, euh, et D'ailleurs en préparant cette vidéo je suis revenu un peu dessus et au final les Kanaob Gobelins c'est quelque chose d'assez énervé Puisque euh, plusieurs ressources parlent du fait que c'est le plus grand empire du monde Alors vous allez dire mais Malga t'as dit que c'était Kataï, Katei c'est le plus grand empire humain du monde Mais euh, la concurrence pour le plus grand empire du monde ça se joue un petit peu entre les Kanaob Gobelins et l'empire souterrain des Skaven La différence c'est que l'empire souterrain des Skaven bon bah déjà on connaît pas vraiment les limites territoriales Et en plus l'empire souterrain Skaven bon il est très peu visible donc c'est aussi pour ça que la plupart des sources ne l'évoque pas à part quand c'est des sources cavernes Et euh, pour ce qui est des scaven Il n'y a pas d'empereur en fait C'est un conseil qui dirige tout ça Donc il y a souvent des guerres civiles entre les scaven et autres Donc c'est pas un empire Véritablement uni les scaven Là où le canob gobelin Bah il y a un chien canne des cannes Il y a ce qu'on appelle le hobgoblakan. Le hobgoblakan, c'est le, le roi des rois En gros chez les gobelins euh, chez Les hobgoblins hein, du coup pour rappeler un petit peu Ce que c'est les hobgoblins c'est une nouvelle variété de peau vertes par rapport aux autres. Hein. C'est tout simplement des Hobgobelins qui sont, enfin donc des peaux vertes qui sont extrêmement intelligents, donc des gobelins plus grands que des gobelins normaux, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus fourbes également. Donc c'est un petit peu euh, le, le penchant humain Puisqu'ils ont vraiment une taille plus grande, donc c'est la taille des humains un petit peu près, à peu près. Hein, les Hobgobelins et ils sont extrêmement fourbes très utilisés en tant que mercenaires par différentes races et euh, leur spécialité bah, comme vous le voyez c'est la cavalerie puisqu'ils sont vachement associés aux mongols euh, donc ils sont euh, vraiment c'est les spécialistes de cavalerie et notamment euh, très très compliqué très tendu d'aller les attraper puisque puisqu'ils bah, bougent beaucoup, ils attaquent, euh, ils sont spécialisés dans le, dans le harcèlement et autres euh, ce qui est intéressant avec les Hobgoblins c'est que du coup certains attendent par rapport à toutes ces descriptions une faction à part Personnellement, je ne les vois pas dans une faction à part. Il faut bien comprendre que nous restons dans un jeu vidéo qui est limité techniquement et qui doit sortir beaucoup de choses. Donc, je pense que pour justement permettre aux nains du chaos de sortir, de s'extirper des terres sombres, eh bien, on pourrait utiliser un seigneur. Et les hobgoblins font partie, encore une fois, de la liste d'armées nains du chaos. Ça serait l'occasion, en fait, d'avoir une armée nains du chaos qui est très très loin des terres sombres et qui, en même temps, n'est pas illogique. Et par exemple, eh bien, si on met le Hobgoblacan, qui est un titre, le seigneur des, des, de la horde Hobgoblin, eh si on utilise un Hobgoblacan par exemple, on pourrait l'avoir dans les Désolations près de Katei, sachant que lui, euh, il est directement la menace principale normalement de Katei, hein, le Hobgoblacan et le Kana Hobgoblin, puisque oui il y a des invasions du chaos qui font peur etc. Mais les invasions du chaos, bah, elles ne ont... Elles ont pas... sont pas quotidiennes en fait. Vous avez... Les grandes invasions du chaos sont des grands dangers pour Katei, mais les grandes invasions du chaos ne sont pas tous les jours. Alors que les menaces, la menace Hobgoblin pour le coup elle, bah, elle est présente quasiment en permanence. Hein. Les pauvres vertes sont extrêmement nombreux, donc ça serait l'intérêt en fait. Et... Personnellement, je crois pas à hein, une faction à part des Hobgoblins, donc je les vois vraiment comme quatrième seigneur nain du chaos. Donc le Hobgoblain Khan, on y reviendra un petit peu et encore une fois les Hobgoblins il bah, y a pas mal d'unités du roster qui est dans la liste d'armée nains du chaos donc ça serait assez logique. Donc le Hobgoblain Khan, c'est quoi Comme je l'ai dit c'est le chef de tous les canaux hobgoblins, donc le dirigeant. C'est un titre, il hein. y a eu plusieurs hobgoblins Cannes euh, dans l'histoire sauf que euh, le hobgoblin Cannes actuel on n'a pas, pas son nom et justement comme on n'a pas son nom il bah, y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir euh, à Creative Assembly pour pouvoir justement sortir les, les hobgoblins. Donc le principe aussi c'est que les hobgoblins montent des loups Alors vous allez me dire ouais mais bon les gobelins qui chevauchent les loups ça on connaît. Non non là en fait les loups sont encore plus grands Vu que c'est des hobgoblins euh, c'est plus grand et ils sont spécialisés dans des loups gigantesques en fait C'est vraiment des loups géants qui euh, feront potentiellement euh, deux fois la taille en fait du loup que vous avez vu sur les, les gobelins normaux Les gobelins standards Donc euh, c'est des trucs qui sont vraiment euh, mastoc quoi Ce serait... Euh, potentiellement pas de la cavalerie lourde non plus, mais potentiellement plus de la cavalerie moyenne, là où les, euh, les, les chaucheurs de Loup gobelins sont vraiment tout petits, euh, sachant que derrière... On a également bien sûr la spécialisation des archers montés, hein, Hobgoblin, qui montent ces loups, euh, ces loups gigantesques. On a également de l'infanterie Hobgoblin, mais on a aussi euh, la présence d'assassins Hobgoblin qui sont euh, très inspirés des achachines. Donc euh, les, les assassins orientaux très connus qui sont à l'origine de la licence Assassin's Creed, eh bien, euh, ils ont été associés tout simplement aux euh, HHIN, euh, De, enfin euh, ils ont été associés aux assassins Hobgoblin. Hein. On a ce, ce, ce système là. Et au final, bon, donc on a également les ballistes Hobgoblin, donc ça ça fait tout le roster, sachant qu'il pourrait développer une, euh, une cavalerie légère, une cavalerie lourde. Faut pas oublier que la liste d'armées nain du chaos, elle, elle est vieille, hein, elle date du de début des années 90. Donc il pourrait mettre un grand coup de pince un, un, un petit coup de pinceau dessus en ajoutant justement des unités et en créant surtout des unités. Et par exemple, bah, le hobgoblin dont on ignore l'identité, c'est un hobgoblin basta. Il a l'une des plus grosses armées du monde, on pourrait peut-être justement enfin lui donner un nom et l'utiliser. Après, donc ça c'est la possibilité, hein, c'est de créer euh, ce nom, mais comme je l'ai dit, c'est le plus grand empire du monde, donc il y a aussi des seigneurs hobgoblins qui sont connus, qui, des cannes, qui obéissent à Khan. Ob et donc soit on présente, on développe et on va justement créer le Khan, ce qui est quand même aussi... Euh, potentiellement intéressant, hein. moi je dis pas non, hein. j'aimerais bien le Hobgobla Khan, le chef des chefs euh, Hobgoblin. Ou alors justement, eh bien, on pourrait jouer potentiellement l'un des Khan qui représente Hobgobla Khan et Hobgobla Khan ferait partie de la mécanique en mode bon bah voilà je te confie des missions et tu fais des trucs. À ce niveau là et eh bien par exemple ce serait Gazak Khan le plus intéressant et le plus crédible. C'est un mercenaire Hobgoblin qui est le numéro 2 d'Obgobla Khan et qui agit un petit peu comme son émissaire et du coup il pourrait être envoyé encore plus loin puisque euh, la différence en fait c'est que Gazak Khan il avait été chargé en tant que grand Khan et numéro 2 d'Obgobla Khan de euh, parcourir un peu le monde un peu partout pour justement choper des informations sur les autres royaumes et les différents empires qui existent dans le monde donc récolter des informations pour potentiellement préparer une future invasion. Sachant que l'intérêt c'est que du coup il agit comme mercenaire, comme seigneur mercenaire euh, auprès des différentes factions. Donc ça c'est assez intéressant et Gazak Khan, en plus c'est un nom que, que les joueurs connaissent, donc pourquoi pas l'utiliser. Sinon on a Gordus le Fourbe qui est un.. qui est probablement le hobgoblin le plus cité du livre d'armée Nain du Chaos. Alors il n'a pas un rôle super important, c'est pas un Hobgobla Khan, c'est pas un numéro 2, c'est pas un Gazak Khan, mais. On ne sait même pas si c'est un can, mais il est cité à plusieurs reprises dans le livre d'armée Nains du Chaos. Et au final, eh bien, c'est le Hobgoblin qui est peut-être le seigneur Hobgoblin le plus euh, assimilé au Nains du Chaos. Donc s'ils veulent utiliser un Hobgoblin qui justement serait un petit peu plus spécialisé dans, euh, dans la proximité avec les Nains du bah, Chaos, c'est vrai que Gordus le Fourbe pourrait être un nom tout à fait euh, OK. Derrière on a également O'Glakan. alors Oglakan c'est un nom aussi normalement qui doit euh, faire tiquer certains Puisque c'est aussi un Hobgoblin extrêmement connu, probablement le plus connu des Hobgoblins Mais le truc c'est que c'est un paria du Kana Hobgoblin, c'est un mercenaire Alors soit ils peuvent l'assimiler justement au nains du Chaos en mode bon bah voilà euh, Comme il est dégagé par les Kana Hobgoblins, bon bah finalement il s'allie avec les Nains du Chaos Mais sur le papier Ogla Khan en fait il bosse carrément en tilé, hein, donc il est... Euh, pas du tout au même endroit, donc après ça pourrait être l'occasion justement d'avoir un, une présence naine du chaos euh, au sud-ouest Mais bon, ça pour le coup c'est un petit peu comme, comme ils veulent Et on va faire un petit hors-sujet mais au final euh, vous savez qu'à l'heure actuelle c'est Age of Sigmar, les figurines qui, qui, qui sortent hein. Et au final eh il y a l'arrivée de, de figurines Hobgoblins avec euh, le nom déposé maintenant qui n'est pas hobgoblin, mais hobgrotte, Puisque les grottes sont les gobelins et donc les Hobgrottes c'est les Hobgoblins en fait et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous avez le site Game Workshop, eh bien les Hobgrottes sont tout simplement les nouveaux Hobgoblins de l'univers de, de Warhammer. Alors, c'est plus des peaux vertes, hein, ils ont la peau marron. Euh, ils ont des casques qui rappellent d'ailleurs les casques mongols, pour le coup. Mais, enfin, euh, ça fait un peu japonais, mais en fait, si vous vous intéressez, c'est vraiment les, les casques mongols ressemblent beaucoup à ça aussi. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que dans, le, dans la description, ils sont évoqués comme intermédiaires entre les duardines, donc les nains vénérants à chute, et les uruk donc les peaux vertes en gros. quoi. Donc euh, Game Workshop voudra peut-être aussi vendre ces figurines. Et il est possible en fait que l'apparence des Hobgoblins soit plus proche de, de ceux-là. Peut-être ceux-ci en vert, mais euh, peut-être qu'on aurait plus ce type de Hobgoblins, je, je sais pas trop. Sachant que là, ils, appara ils apparaissent un peu comme des négociants, des marchands euh, d'armure. Donc à voir, est, on est quand même un petit peu loin du concept de base, mais il y a quand même... Il y a quand même de l'idée, donc euh, faut pas oublier que Game Workshop veut vendre ses figurines. C'est pas pour rien que vous avez les démonettes dégueulasses dans Total War Warhammer 3, c'est que c'est les, dé, les démonettes qui sont toujours achetables euh, dans la V8 de Warhammer Fantasy Battle et surtout dans Age of Sigmar. Donc peut-être que c'est une optique. Après ils sont quand même loin de ressembler aux gobelins euh, traditionnels que, que je vous ai montré juste avant. Maintenant on va pouvoir attaquer les autres factions, mesdames et messieurs, puisque on a plusieurs. Alors les nains du chaos, je vous le confirme quasiment, hein, c'est du 99,99% ,99%. les autres par contre eh bien c'est des choses qui sont euh, extrêmement évoquées, extrêmement débattues et on va commencer par je pense la faction qui a le plus de possibilités donc je vous montre la Thilée, les l'Estali, l'Arabie Ninja, Kureish et Nippon, alors pourquoi je fais dans cet ordre là, c'est que pour moi c'est l'ordre le plus je dirais y a le plus de chances d'arriver et on va commencer par ce qu'on appelle les Dogs of War Dogs of War qui serait une fois, je vous ai dit que les Nains du Chaos c'était le dernier livre d'armée à être sorti, euh, ce serait le dernier à être mis en place, c'est pas tout à fait vrai. D'un certain côté oui, c'est effectivement la dernière grande faction à ne pas être jouée, mais on a une, un autre livre d'armée qui existe et qui s'appelle les Dogs of War, en français les mercenaires ou les chiens de guerre. Et le principe des mercenaires c'est qu'ils ont eu aussi un livre d'armée lors de la V5 de Warhammer édition, euh, enfin édition Warhammer Fantasy Battle. Et le principe, c'est que les mercenaires, c'est juste que c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait, ils peuvent récupérer des régiments de plein de factions. Mais clairement, en termes de gameplay, ça fait quelque chose d'assez unique, avec bah, des armées qui apparaissent un petit peu euh, de tout le monde. Regardez, on voit hein, sur cette image, on voit des nains à gauche, des humains au milieu, des ogres derrière, et des hop gobelins à droite. Parce que les hobgoblins, bah, ils, se, ils, se, ils marchandent souvent, hein, ils sont... Euh, c'est plutôt des, des, bons, euh, des bons mercenaires. Donc, le petit bémol, c'est que les mercenaires, alors je vais revenir un petit peu sur les différentes figures, c'est que c'est avant tout relatif à la Thillée. La thylée, hein, euh, cet endroit où il n'y a pas grand-chose, hein, généralement dans les Mortal Empire, Total War Warhammer 1 et 2, bon bah c'est vrai qu'on marche très souvent sur la Thillée, mais la Thillée, c'est un endroit qui est assez intéressant, qui est très intéressant même dans l'univers de Warhammer. Et les, le, la, les listes d'armées mercenaires sont vraiment associées à la Thillée, principalement. Donc, c'est tout simplement des cités euh, locales, libres, indépendantes, qui vont engager des armées de mercenaires, euh, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et du coup, elles vont engager des armées de mercenaires plutôt que d'avoir vraiment une armée de métier. Et en fait, le principe, c'est que c'est la Thillée, un pays qui est extrêmement régionalisé. Donc, contrairement à l'Empire ou la Bretonie, où vous avez un chef des chefs, la Thillée n'a jamais de chef, en fait. Donc, c'est plein de petites villes qui s'affrontent. Enfin, de grandes villes même d'ailleurs qui s'affrontent. C'est plein de cités qui s'affrontent. Ça refait évidemment écho à l'Italie euh, médiévale et au début de la Renaissance également avec une Italie où vous avez les différentes grandes cités italiennes qui s'affrontent. Et le principe, c'est que dans les Dogs of War, généralement, on essaye d'englober, et ce qui pourrait être fait, c'est d'englober les autres royaumes. Donc d'un côté, on a euh, l'Attilée, bien entendu, avec potentiellement deux seigneurs et pourquoi pas essayer d'englober les Stalys et les Principautés Frontalières pour faire une sorte de, de super royaume du sud Sachant que les principautés frontalières c'est un peu le même principe C'est juste des seigneurs soit de toutes les races quasiment qui sont présents euh, en royaume du sud Et euh, on y reviendra après mais il y a eu des nouveautés en plus qui ont été apportées Notamment avec l'arrivée d'armées de, de, et de seigneurs qui se lévident Qui ont été mis dans les principautés frontalières Donc pourquoi pas En attendant, l'Attilée c'est surtout, donc comme je l'ai dit, différentes régions et différentes cités on va commencer de gauche à droite, hein, de l'ouest en est, avec la ville de Tobaro. Et Tobaro, eh bien, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que Tobaro a été associé à l'Estali dans le jeu Warhammer Total War, alors que pas du tout, Tobaro, c'est la ville la plus, la plus. occidentale de la Thilée. C'est une ville thyléenne, c'est la principale. Euh, comme vous le voyez, la principauté de Tobaro. Et le principe de Tobaro, par contre, effectivement, il y a un gros lien avec l'Estali, puisque la ville, c'est une ville thyléenne, mais avec une population à peu près. La moitié de la population est stalienne. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a un lien avec l'Istalie qui est présent. Mais c'est quand même une ville tiléenne, Ce n'est pas l'Istalie. C'est très important. L'Istalie qui est représentée par l'Espagne et la l'Italie. Ça peut vous aider. Et en fait, on a ensuite la grande ville. L'une des plus grosses villes de Tilé, c'est Miragliano. Qui est un mélange, un mixte entre Venise et Milan, puisque c'est une ville montée sur l'eau, comme Venise, mais qui représente, et avec le M de Milan, et qui a le symbole de Milan, puisque c'est l'espèce de dragon. Donc c'est euh, une ville extrêmement importante et qui est celle qui est souvent affaire faire au scaven, évidemment, puisque nous avons Scarogne, hein, Scaven Blight qui est pas loin. Donc Miragliano, elle est spécialisée dans la traque des scaven, tout comme Tobaro d'ailleurs. Hein, Tobaro, il y a tout un, toute une brigade pour euh, détruire les, les souterrains donc c'est assez intéressant, ensuite un petit peu au-dessus on a Trentio qui n'est pas disponible en jeu, Miragliano est la capitale de la Tile dans Total War Warhammer euh, 2 et 1 d'ailleurs, mais Trentio n'apparaît pas et Trentio, ensuite on a Remas et Pavona que vous voyez un peu plus à l'est, donc ça, ça fait vraiment les trois cités opposées qui se euh, foutent joyeusement sur la gueule donc la République de Remas, la Principauté de Trentio et Pavona, je ne sais plus si c'est une Principauté ou une République, je crois que c'est une Principauté aussi euh, Pavona Verezzo que vous avez un petit peu en dessous qui est une république, la république de Verezzo Et ensuite on continue de descendre avec luccini Lucini qui est une principauté et Lucini tout simplement c'est Rome hein. Dans l'idée euh, Lucini c'est Rome, on y reviendra un peu après mais c'est vraiment euh, la logique de Rome En derrière on a ensuite euh, Monte Castelio qui est tout à l'est pour le coup Qui est la ville la plus à l'est et qui est à la frontière des principautés Frontalière. Et Monte Castelio, c'est la seule ville qui est assez spécifique puisque Monte Castelio, elle est la seule, le seul endroit en fait, où vraiment toutes les principautés pour se protéger des invasions, notamment de peau verte, venues de l'Est, des différentes invasions venues de l'Est, eh bien toutes les républiques, et tout, enfin toutes les villes, toutes les cités ont participé à la construction de Monte Castelio. C'est l'un des rares moments où l'Atilée a été unie pour pouvoir justement avoir cette espèce de marche qui puisse euh, repousser. Les adversaires Donc Monte Castillo d'ailleurs a la réputation de ne jamais être tombé Donc, voilà. Et ensuite on a Sartosa Qui est une principauté euh, pirate Et qui euh, est souvent associée à la Thilée Mais un petit peu lointaine également Donc Sartosa Qui est déjà jouable en tant que côte vampire Donc voilà la Thilée C'est beaucoup de villes, c'est beaucoup de euh, conflits Et c'est une histoire qui est vraiment très intéressante Maintenant les seigneurs Pour commencer par les seigneurs qui pourraient être jouables Le plus connu, le plus... Euh, le plus charismatique j'ai envie de dire c'est Borgio di Miragliano Donc euh, Borgio qui représente bien sûr les Borgia euh, Donc il est le dirigeant euh, de, de Miragliano Et pendant un bon moment il était celui qui était le plus proche d'Unir puisque bah, il était devenu extrêmement influent, extrêmement important Et il sera arrêté, hein, il est mort dans l'or, Il a été euh, tué par euh, sa femme qui est tout simplement la grande sœur de Lucrezia Belladonna, qui fait évidemment écho aussi à Lucrezia Borgia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est originaire de Pavona, et elle est spécialisée, donc c'est une sorcière spécialisée dans le poison, dans les assassinats, etc. Et elle est considérée comme la plus belle femme de Thilée, voire la plus belle femme euh, du vieux monde. Donc voilà, c'est plus probablement l'une des humaines les plus belles qui existent. Et au final, eh bien il y a une grosse rivalité. Alors, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs que Lucrezia... Et Bordio ont été alliés pendant un bon moment euh, jusqu'à ce que Bordio devienne trop euh, dangereux et là Lucrezia l'a assassiné, l'a fait assassiner en tout cas, mais pendant un bon bout de temps, elles se, ils se sont alliés avec par exemple, euh, comme vous le voyez Miragliano et Pavona qui se sont alliés contre Remas et Trantio et jusqu'à ce que euh, Miragliano devienne trop important et là, quick, on détruit le petit Bordio, donc on aurait un seigneur combattants spécialisés dans les sièges, etc. parce qu'on l'appelle le casse-muraille et il a ses troupes qui sont euh, extrêmement coordonnées avec des, des troupes assez jolies hein, finalement, hein, qui sont les, les, les, les enfants de Borgio en gros, quoi hein. globalement c'est les mercenaires qu'utilisait Bordio son corps d'armée, avec ses différents capitaines et Lucretia Belladonna pour le coup, elle bah, dirige Pavona alors sachant qu'il y a une petite forêt aussi à côté de Pavona euh, donc euh, on pourrait avoir un cadre un petit peu plus, euh, plus spécifique on va dire, plus distance et à côté de ça, on a un seigneur qui normalement devrait vous faire écho puisqu'il s'agit de Marco Colombo. Alors je me demande euh, de qui euh, cela peut bien euh, être, quelle est l'inspiration. Évidemment, c'est un mélange entre Christophe Colomb et Marco Polo. Donc euh, Marco Colombo qui est euh, un grand aventurier qui pourrait être extrêmement facile à placer sur la carte de, de Total War Warhammer 3 puisqu'il a déjà été en lustrie, il, est, il a été engagé en tant que seigneur, mercenaire et en tant qu'armé par les hommes lézards locaux pour pouvoir résister aux morts vivants, notamment la Côte Vampire et aussi affronter euh, euh, les Skaven donc c'est pour le coup un ami des hommes lézards, il a de bonnes connexions avec les hommes lézards on sait que dans ses voyages il, a aussi, il est aussi souvent passé par l'Arabie qui servait un petit peu de route entre la Lustrie et la thylée et euh, donc on sait qu'il a des connexions avec l'Arabie notamment une carte un petit peu spécifique et ce qui est intéressant c'est que c'est un aventurier qui est bien enrichi euh, et qui contrairement aux autres mercenaires sont souvent considérés comme des mecs à soif d'or euh, lui aussi il a soif d'or mais c'est quelqu'un qui est un peu plus diplomate et qui est assez apprécié et qui est capable d'aller chercher justement euh, d'installer différentes colonies un peu partout dans le monde donc vous pouvez le retrouver en Lustrie vous pourriez le retrouver euh, dans les Terres Sombres vous pourriez le retrouver euh, pourquoi pas aussi euh, en ninja ou en courèche euh, qu'on qu développera plus tard. Ça pourrait enfin euh, très très facile à placer pour le coup. Et ensuite on a euh, Lorenzo Lupo de Lucchini euh, avec les troupes qui rappellent énormément des troupes romaines hein, comme vous le voyez. Et euh, on sait qu'il euh, y a une autre connexion pour permettre de faire voyager un peu la tilée pour éviter d'avoir un problème où tous les seigneurs sont en Thillée. Et bien on a ce petit seigneur Lorenzo Lupo qui euh, tout simplement a une connexion avec Albion. Et oui, Albion, dans l'idée, c'est la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, il y a un des grands mythes, c'est qu'elle a été envahie par les Romains. Et du coup, Lucini a tenté d'envahir Albion. Et au final, eh bien euh, les ancêtres de Lorenzo Lupo ont échoué. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de foutre du coup un seigneur tiléen dans les désolations nordiques, ou en Orska, pas loin d'Albion, ou même en Albion, en mode euh, « eh bien je ferai ce que mes ancêtres n'ont pas pu faire, tout ça, tout ça. » Et des légions qui ressembleraient beaucoup à Rome, sachant que ça réutiliserait potentiellement des assets de Rome 2 Total War ce serait assez simple à sortir à ce niveau là donc là c'est les 4 seigneurs que je vous propose pour la l'Atsilé mais comme je vous l'ai dit bah, j'évoque le fait qu'il y a potentiellement l'Estalie et les principautés frontalières qui pourraient se joindre à cette faction et bien on va présenter un petit peu l'Estalie l'Estalie qui rappelle un petit peu l'Espagne du Moyen-Âge et de la Renaissance avec euh, donc, malgré le statut, on, on l'évoque, c'est un royaume du sud. Là, les Stalines n'est pas unie comme l'Attilée. Les Stalines n'a pas véritablement d'unité. On a une grosse rivalité. Donc, euh, la plupart, comme l'Attilée, engagent des mercenaires. Mais euh, le principe, c'est que c'est un petit peu ça, ça fonctionne un peu comme l'empire qui se lèvent, le principe c'est qu'ils engagent des mercenaires, mais c'est pas du tout la même configuration que l'Athilée, là on a vraiment des forces locales, des troupes locales et des armées locales, ils font énormément appel aux mercenaires vu qu'il y a une grosse connexion avec l'Athilée, mais c'est pas, pas aussi prononcé que euh, l'Athilée. Donc c'est plein de royaumes mineurs qui s'affrontent les Stalys, c'est vrai que les Stalys dans Total War Warhammer c'est une zone toute petite, où on a euh, deux deux villes parce qu'en fait la troisième c'est même pas une ville estalienne mais en vrai l'estalie il y a plein de villes et je vais vous montrer une carte justement et ce qui est intéressant avec l'estalie c'est qu'il y a beaucoup de liens avec l'attilée évidemment puisqu'il y a une grosse rivalité entre l'estalie et l'attilée mais en même temps bah ils sont cotins ils sont voisins et il y a quand même une certaine mixité entre populations et on y reviendra après il y a même une divinité en commun où les deux s'affrontent pour savoir qui euh, est euh, le premier à avoir vénéré cette divinité et aussi il y a de gros liens avec la bretonie la Bretonie se considère supérieure et pour eux, l'Estalie, c'est un peu des, des, des paysans de la, la sous-merde. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse connexion aussi avec l'Arabie, puisque l'Estalie euh, s'est faite euh, annexer par l'Arabie pendant un moment, ce qui a lancé les grandes croisades et les bretonniens qui ont repris l'Estalie. Et finalement, eh bien. Euh, donc on a aussi des seigneurs bretonniens déchus qui sont également en Estalie, notamment au nord de l'Estalie. Donc la petite carte que je vous ai évoquée, que l'on voit. Donc euh, c'est une carte officielle hein, d'ailleurs, donc il y a énormément de villes hein, quand on voit euh, la, les possibilités, il y a énormément de choses en Estalie. Et au final, eh bien, il y a deux grands royaumes qui s'affrontent, alors plein de royaumes comme je vous l'ai dit, mais il y en a deux qui s'affrontent en particulier, à savoir Magrita, que vous connaissez hein, déjà, Magrita, la grande ville de Magrita, et Bilbali. Donc Magrita au sud, Bilbali au nord, et les deux s'affrontent méchamment, et comme vous voyez, il y a plein de petites villes. En plus qui ont leur propre royaume donc ça ce qui est intéressant en fait pourquoi ces deux grandes villes s'affrontent c'est que généralement bon, en fait les deux ont des accès à la mer et en gros bah c'est les deux qui sont le plus ouvertes sur le monde donc magrita et bilbali c'est les deux royaumes les plus euh, importants mais à côté de ça vous avez les royaumes mineurs qui sont plutôt dans les terres situés dans les terres les royaumes intérieurs notamment au niveau des montagnes euh, de l'estali qui sont souvent aux prises avec euh, des contes vampires euh, des hommes euh, euh, des scaven, etc. Donc euh, bah, ils sont assez brutaux pour le coup. Les autres, comme ils sont riches, ils sont vachement dans l'utilisation de mercenaires ouverts, etc. Euh, les royaumes intérieurs, eux, sont beaucoup plus fermés, sont beaucoup plus brutaux, et sont beaucoup plus, euh, on va dire, ferveurs dans, dans l'idée de défendre leur royaume et leur territoire. Donc ils forment d'extrêmement bons combattants. Leur la spécialisation, on va dire, de, de l'Estalie, c'est quoi C'est les duelistes. Vraiment des très très bons euh, duelistes, des héros qui sont... Euh, façon mousquetaires en fait, hein, qui sont très très bons, et d'ailleurs ils ont des mousquetaires, donc des unités hybrides spécialisées dans le tir et ensuite euh, au combat qui peuvent très bien se démerder. Les piquiers, les piquiers estaliens c'est généralement euh, quelque chose de très apprécié euh, et qui agissent en tant que mercenaires. Les piquiers, donc les espèces de, de fouges, hein, espèce énormes piques qu'ils utilisent pour arrêter la cavalerie, ça pourrait être une très très bonne unité anti-cavalerie et on a aussi bien sûr la présence de chevaliers l'influence bretonienne et autres hein, donc on a d'extrêmement bons chevaliers et vous connaissez déjà une unité de chevaliers qui est originaire de l'Estalie c'est les chevaliers flamboyants et eh oui les, la déesse Myrmidia c'est tout simplement celle qui est à l'origine des chevaliers flamboyants de l'Empire mais en fait ça c'est un culte estalien et thyléen puisque Myrmidia, Myrmidia c'est un, une divinité que sa, où on s'affronte entre estalien et thyléen pour savoir qui qui est à l'origine de la création du, de la divinité, enfin, qui sont les premiers serviteurs de la divinité. Et au final, Myrmidia, c'est une humaine, une femme qui a été euh, divinisée par la suite. Et du coup, eh bien, les chevaliers flamboyants existent en tant qu'unité de l'Empire. Mais c'est un culte estalien notamment, et des chevaliers estaliens à la base. Qui notamment ont fait les croisades, donc ça pourrait être assez intéressant de, de les utiliser. En tant que seigneur, en tant que seigneur on a... Honnêtement, je pense à surtout un qui est très facile à utiliser. Alors, pour le coup, euh, Pirate, c'est donc tout simplement Pirazzo et sa Légion Perdue. Alors Pirazzo c'est Pizarro, hein, mais un anagramme de Pizarro, donc Pirazzo et sa Légion Perdue, qui sont majoritairement des Tiléens de Tobaro. Hein, comme je vous l'ai dit, donc ce ne sont pas des Estaliens. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, Tobaro, c'est 50% de population estalienne, et on sait que ce sont des. Donc ils sont originaires de Tobaro, donc potentiellement en fait la Légion Perdue ça serait potentiellement un mix entre Thiléen et Estalien. Et le principe c'est que justement, enfin Pier Pizarro c'est un espagnol. Donc Pizarro on ne sait pas, j'ai essayé de chercher toutes les sources, on n'a pas d'infos. Est-ce qu'il est Estalien, est-ce qu'il est Thiléen, on ne le sait pas. Mais euh, vu que bon, ça pourrait je pense être euh, associé justement à l'Estalie. Et vu que le livre d'armée mercenaire est beaucoup plus sur la Thilé et autres, ça permettrait en fait d'avoir un seigneur Estalien bien connu des joueurs. Et euh, au final, euh, vous voyez la, la représentation, alors c'est pas un, un artwork officiel, mais l'idée c'est vraiment les, euh, les conquistadors espagnols, hein, la, la légion de, de Pizarro, donc euh, la légion perdue de Pirazzo s'inspire complètement des conquistadors espagnols, et ça pourrait faire un seigneur légendaire estalien. Euh, sachant qu'il y a un autre, euh, un autre personnage qui est d'Estaly et que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Senna euh, de Vermintide. Si vous avez joué euh, au jeu Vermintide, hein, le fameux Left 4 Dead de Warhammer, eh bien la magicienne de feu elle est originaire d'Estaly euh, Donc euh, voilà, c'est un petit clin d'œil, mais elle pourrait être euh, en tant que héros potentiellement, euh, ça pourrait être un, intéressant. Ensuite nous avons les principautés frontalières. Et les principautés frontalières, c'est une carte officielle qui est sortie récemment pour... Euh, le nouveau, la nouvelle gamme de figurines qui, qui va arriver euh, dans, dans peu de temps, à savoir euh, The Old World. Et The Old World, c'est tout simplement donc, euh, on retourne dans le passé des, de, de l'univers de Warhammer Fantasy, à l'époque des Trois Empereurs, qui aboutira... Euh, à Magnus le Pieux tout ça tout ça mais c'est la période, la grande période d'instabilité de l'Empire et en fait eh bien, on a une carte officielle des principautés frontalières qui pourrait jouer un rôle très important puisque les principautés frontalières ça a toujours été le, le petit, euh, la petite cerise pour les joueurs de jeux de rôle parce que étant donné qu'en fait c'est peut-être la seule zone de Warhammer où quasiment toutes les races sont présentes et se foutent sur la gueule ou s'allient bah c'est vrai que pour ce qui est du jeu de rôle ou même des campagnes personnalisées pour les joueurs de Warhammer, c'est toujours un endroit génial parce que bah on peut avoir des nains, des hommes bêtes, euh, des, des, des, des orques et gobelins, des contes vampires, des bretoniens, des impériaux, des elfes sylvains, tout le monde présent ici. Donc c'est vrai que c'est un peu l'intérêt des principautés frontalières, j'ai envie de dire. Et au final... Le principe des principautés frontalières, c'est qu'en fait c'est plein de petites principautés, plein de princes Qui se foutent tout le temps sur la gueule pour essayer d'agrandir leur territoire Donc généralement, eh bien euh, ça dure pas très longtemps, on va pas se mentir, leur, leur, leur règne ne dure pas très longtemps Mais du coup il y a quasiment toutes les espèces de représentés Et dans le livre, enfin dans la carte, vous voyez qu'il y a des Kislevites Alors je vous laisse un petit peu les différents blasons, hein. on a du conte vampire, on a du bretonien On a de l'impérial, on a du tiléen, on a de l'estalien et on a du Kislevite Donc même pour mettre potentiellement du, du Kislev Dans les principautés frontalières Ça pourrait être assez intéressant d'avoir voilà, Une petite principauté euh une petite principauté et au final dans le livre Khan, hein, qui est l'un des livres qui se pas juste avant la fin des temps et eh bien Khan dans le livre Khan, il va à un moment donné attaquer les principautés frontalières et dans les principautés frontalières on a euh, le plus grand seigneur le plus grand prince de l'époque c'est alors attention c'est pas l'époque de, de the old world hein, c'est la pour le coup c'est la période de, de fin des temps et c'est Lidpold alors je prononce euh, désolé pour la prononciation Lidpold le noir donc Lidpold le, le black qui semble être le plus grand prince des principautés frontalières et qui est un ancien euh, impérial pour le coup. Et il faut toujours que ce soit des impériaux. À côté de ça, on a un autre euh, seigneur qui pourrait euh, apparaître. Je sais, on me l'a beaucoup demandé, on m'a dit « Mais pourquoi tu n'en as pas parlé dans la bretonie ?» Et c'est normal, il était prévu dans cette vidéo puisque euh, Malobode, ou Malbaude en français, est un seigneur bretonien. Mais contrairement aux bretonien, il agit comme un, un seigneur très particulier puisqu'il apparaît... Beaucoup plus comme un mercenaire, comme un seigneur mercenaire qu'autre chose, parce qu'il renie complètement toutes tout les règles bretoniennes. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah justement, c'est ce qui pourrait, ce qui le, ça pourrait le rendre intéressant. Pourquoi pas si jamais il y a un pack de races qui sort pour euh, pour euh, les les et les principautés frontalières, pourquoi pas justement utiliser aussi un DLC, enfin un, un DLC gratuit, un free LC, ce qu'on appelle un free LC, avec et euh, eh bien Malbot qui utiliserait les règles des livres euh, de des, des, fin, pardon, des mercenaires pour justement la bretonie et là je vous dis oui tout à fait ça pourrait être le cas mais en tout cas il fallait que je le présente en tant que mercenaire parce que Malbaud, c'est très très particulier donc Malbaud, Malbaud c'est tout simplement un, un donc un seigneur bretonien qui serait en fait le fils bâtard le fils bâtard en fait de, de loup en coeur de Lyon. et en fait il s'est complètement dévoyé hein. il est devenu euh, le, le pire l'une des, des menaces les plus dangereuses de la Bretagne, Puisque bah, en gros c'est un seigneur bretonien Qui recrute des mercenaires Et alors attention dans le livre d'armée mercenaires Il y avait une grande particularité Ce qui n'a pas été respecté par Total War Warhammer 2 d'ailleurs Mais en fait la seule faction Qui ne pouvait pas recruter de mercenaires C'était la Bretonie Et oui puisque la Bretonie par leur code d'honneur etc Un mercenaire c'est pas, euh, Le principe du chevalier c'est justement D'agir et de pouvoir défendre les terres etc Donc C'était la seule race ...qui ne pouvait pas recruter de mercenaires. Aucun, en fait. Donc, Malbaud, lui, au contraire. à l'inverse, c'est justement quelqu'un qui n'utilise que du mercenaire. Dans l'armée de Malbaud, hein, que ce soit dans les jeux de rôle et tout... ...Malbaud, il a des morts vivants... enfin il a surtout des bretonniens, notamment des bandits et autres bretonniens... ...mais aussi des mercenaires venus de et des Stally. On a, euh, à côté de ça, des morts vivants, parce que dans sa quête de pouvoir, etc., ...eh bien, il a des morts vivants. Et le petit Malbaud, en fait, il est le fils, comme je l'ai dit, le fils bâtard de loin cœur de Lyon... Et donc il serait celui qui euh, voudrait euh, vengeance parce qu'il n'a pas été reconnu, tout ça, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui euh, a complètement, est complètement sorti des clous de la bretonie mais euh, qui est euh, moussillon d'ailleurs, en fait, il va récupérer moussillon, c'est une de ses quêtes, c'est de récupérer moussillon, et c'est aussi pour ça qu'il a ce côté mort-vivant, euh, en fait, hein, dans son armée. Mais c'est pas un mort-vivant, Malbaud, pour le coup, c'est bien un vivant, c'est juste qu'il s'allie avec tout le monde, en fait. Il s'allie avec tout le monde contre euh, la Bretonie, globalement. Donc ça pourrait bien sûr faire un seigneur bretonien, mais moi je voulais vraiment vous le présenter dans les mercenaires parce qu'il a vraiment le fonctionnement d'une un, armée mercenaire. Nous allons pouvoir attaquer mesdames et messieurs une autre armée qui est, euh, qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de l'Arabie. Et l'Arabie c'est quelque chose qui moi me tient à cœur pour le coup parce qu'elle a été présente depuis très longtemps dans les livres d'armée des différentes factions, que ce soit la Bretonie, les Hommes Lézards, les Rois des Tombes, euh, c'est, enfin même plus, hein, je parle de Bretonie, mais je pense qu'elle est même présente dans les Nains, elle est présente dans pas mal de, de livres d'armée, et au final, l'Arabie, c'était une des races les plus attendues de Total War Warhammer 2, moi j'avais évoqué que l'Arabie sortirait probablement à Total War Warhammer 2, et eh bien pas du tout, et au final, vous allez me dire, mais attends, attends, attends Malga, si t'as suivi un petit peu les interviews, euh, Creative Assembly n'a aucun plan pour l'Arabie Effectivement, je pense honnêtement que les deux races les plus susceptibles de sortir sont Les euh, Nains du Chaos et les Dogs of War, donc les mercenaires mais derrière, ils pourraient. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent Ouais, ils ont sorti Katei, donc ils peuvent tout sortir. Katei, c'est vrai que c'était le grand, le grand bisou, le grand cadeau. On s... Moi j'espérais, je priais Katei, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte Katei. Et forcément, forcément, avec la sortie de Katei, bah du coup tout le monde se dit qu en fait tout est possible. Ils peuvent aussi nous sortir Ninja, ils peuvent aussi nous sortir Kouresh, Nippon, etc. Du coup l'Arabie me semble quand même plus proche que les autres. Parce que l'Arabie elle a des connexions. Un peu partout. L'Arabie, c'est euh, en gros un grand mélange de toutes les civilisations, à la fois perses, à, euh, à la fois Égyptienne, euh, à la fois ottomane. C'est vraiment un grand, grand mélange, hein, un grand melting pot, hein, l'Arabie. Et au final, c'était une race qui était très attendue dans Total Warhammer 2. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi elle sortirait dans Total Warhammer 3 euh, Ça marche pas trop. Euh, on n'a pas sur la carte, par exemple, standard du 3 on n'a pas l'Arabie. Alors, moi, personnellement, je pense, et j'y reviendrai après, que la carte de Total War Warhammer 3, je ne parle pas de la carte Mortal Empire, hein, pas celle qui fusionnera tous les jeux, je parle de la carte de Total War 3, risque d'être agrandie. Notamment pour inclure les nouveaux seigneurs de Kataï, puisque Katei est rabougri, en fait, dans euh, Total War Warhammer 3. Donc, il y a de grandes chances que la carte soit agrandie. Euh, pour Mortal Empire, bah, on aura l'Arabie, du coup, forcément, puisqu'elle est, euh, est présente. Mais surtout, l'Arabie, pourquoi je vous en parle, c'est qu'en fait, c'est l'une des armées, même si elle n'a jamais eu de livre d'armée officiel, elle a sa gamme de figurines dans la catégorie Warmaster. Warmaster, c'était Warhammer, mais en version plus grande échelle, où on pouvait avoir des plus grandes armées, etc. Et pour le coup, l'Arabie avait sa livre d'armée, ses compositions d'armée, pour Warmaster. Donc, c'est pas Warhammer, mais c'est Warmaster. C'est un cousin, un petit cousin ou un petit frère euh, de Warhammer. Donc, on a la liste d'armées, on a les figurines, on a les troupes. On sait qu'il y a des troupes extrêmement intéressantes avec euh, bah, des archers, des cavaliers, des lanciers, tout ça, tout ça. On a de la cavalerie donc à cheval, mais surtout des chameliers, donc des, des cavaleries euh, en chameau. Euh, on a également des tireurs, parce qu'ils utilisent la poudre, etc., donc on a aussi des fusiliers. On a... Des euh, nomades qui. Euh, des nomades sur euh, chevaux et des nomades sur euh, chameaux ou dromadaires, etc. Qui affrontent, euh, à, soit à l'arc, soit à, à fusil. On a également, comme vous pouvez le voir, des éléphants. Avec de la cavalerie éléphant, etc. Donc ça c'est plutôt cool. On a également des euh, des chevaucheurs de tapis volants, je trouve ça génial le principe. Avec de l'alchimiste, euh, des alchimistes et autres qui sont sur tapis euh, volant et qui attaquent. Enfin, moi c'est clairement une, une unité que je vois complètement avec le disque de Dinch notamment. On a un peu un modèle comme ça où il, il, il montrait, il lancerait des potions, etc. Il pourrait y avoir des, des, des choses comme ça, des espèces de Global haven mais version euh, version humaine. On aurait également euh, des effrites et les djinns, hein, vous savez les génies en gros hein, avec la lampe etc. Donc euh, des unités euh, un peu éthérées qui pourraient attaquer euh, avec des attaques magiques. Donc il y a vraiment clairement des choses à faire, il euh, y a une richesse et un potentiel qui est incroyable avec l'Arabie. Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire personnellement, parce que euh, beaucoup de gens euh, n'avaient pas du tout été euh, ravis quand il y a eu ces déclarations en mode on n'a aucun plan pour l'Arabie. Je veux dire, l'Arabie, c'est un truc que tout le monde, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs ont envie de la voir, quoi, l'Arabie. Alors oui, l'Arabie a un lore qui est un peu dépassé à certains moments, mais il y a des grandes chances qu'en fait, il récupère l'essence de ce qui était l'Arabie et qu'il euh, puisse... Justement, ils greffaient de nouveaux éléments pour un peu développer tout ça. Et l'un des points que j'ai envie de voir, hein, c'est soit l'Arabie en tant que faction à part, mais il y a des chances, sinon, soit en faction à part, peut-être que c'est trop euh, illusoire et c'est trop compliqué. Donc peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que je vous ai parlé d'un des Dogs of War, et dans les livres d'armée mercenaires, ils sont également fait mention d'unités d'Arabie, des unités arabiennes. Et le principe... C'est qu'en fait, on pourrait avoir par exemple 4 seigneurs, un de Thile, un des Stalies, un des principautés frontalières ou deux de Thile, un des Stalys, et au final, eh bien, le dernier serait l'Arabie et représenterait une partie des troupes de... arabiennes. Ça pourrait aussi être une possibilité, parce qu'on sait qu'encore une fois qu'un jeu vidéo, bah, ça a des contraintes de gameplay, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi, ça prend du temps de développer, etc. Donc peut-être qu'ils peuvent s'arrêter à certains points et un petit peu à l'image de Sartosa qui aurait dû être une faction à part finalement a été intégrée dans la Côte Vampire alors que la Sartosa c'est pas du tout des morts vivants il pourrait faire un petit peu la même chose avec l'Arabie donc personnellement je suis pas spécialement contre moi tant que l'Arabie est jouable soit avec sa faction à part soit, avec, euh, soit en, en, en Seigneur du Sud on va dire en Royaume du Sud moi ça me va euh, très bien et euh, l'Arabie est également très très ouverte elle a des grosses connexions avec la Bretonie hein, Je vais vous parler des croisades etc Mais l'Arabie est également présente euh, Et a des connexions avec les rois des tombes Neekara, positive et négative hein, Comme pour la Bretonie, positive et négative d'ailleurs et on a également des grosses connexions aussi avec l'Empire, les chevaliers panthères qui sont toujours pas jouables, mais les chevaliers panthères c'est littéralement des chevaliers impériaux qui sont retour des, enfin, qui reviennent des croisades en, en Arabie. Et aussi on a de très grosses connexions, l'Arabie est l'un des premiers partenaires commerciaux des hauts elfes, euh, ils ont des, des, vraiment un lien très très privilégié avec les hauts elfes, et l'Arabie malgré les croisades est toujours debout, hein. dans le Total War Warhammer 2 l'Arabie il n'y a plus rien, hein. c'est soit des, des bretonniens soit des... Soit des, des morts vivants, euh, soit des hommes lézards, mais non, non, euh, l'Arabie, il y a toujours euh, une civilisation qui est présente et qui fait aussi du commerce avec Kataï, oui, ils ont une, une ouverture avec Kataï. Et ils pourraient utiliser le système de caravane, par exemple, hein. l'Arabie pourrait utiliser le système de caravane de Kataï avec euh, le Vieux Monde et avec Kataï, justement, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être intéressant. Dans les seigneurs, bien sûr, arabiens, il y en a beaucoup, certains, bon, sont. Un petit peu kitsch mais euh, d'autres sont extrêmement intéressants et donc dans les nombreux seigneurs on a al muktar et ses chiens du désert qui faisaient partie de la, du livre d'armée euh, des euh, justement des mercenaires hein, des dogs of war donc on a voilà, ce seigneur arabien qui pourrait être utilisé, hein, donc, voilà, spécialisé dans les troupes légères, dans la cavalerie du désert, tout ça, tout ça, et qui euh, frappe très vite euh, et s'en va. On a également euh, donc, euh, un seigneur arabien dans le livre euh, Dreadfleet. Et Dreadfleet, vous allez me dire, c'est quoi bah, En fait, Dreadfleet, c'est ce qui remplace Manowar, c'est-à-dire les figurines de Warhammer pour les batailles navales. en fait. On a Battlefleet Gothic dans Warhammer 40000 qui fait les batailles, euh, des batailles stellaires. Et en fait, dans Warhammer Battle, on avait à la base Manowar qui est devenu Dreadfleet en gros bah, c'est tout simplement toutes les armées de Warhammer qui se foutent joyeusement sur la gueule mais par vaisseau, par flotte de bateaux et le principe c'est que euh, les Arabiens ont un seigneur justement, un amiral euh, qui représente un petit peu cette faction c'est euh, le Magus Doré, ce qu'on appelle le Magus Doré donc c'est euh, en gros un seigneur arabien spécialisé dans la magie et notamment bah, euh, avec des djinns, des effrites, tout ça tout ça c'est un, un grand magicien, un grand sorcier euh, arabien et vraiment spécialisé dans l'alchimie vous allez me dire, ça vous rappelle Balthazar Gelt Oui, un petit peu dans l'idée. Mais pour le coup, le Magus Doré, est, est, enfin, niveau physique, pour le coup, il ressemble pas du tout à Balthazar Gelt. Euh, on a Jafar. Bon, lui, pour lui, <rire> c'est un grand seigneur qui est responsable des, des, des invasions des croisades. Parce que pendant les grandes croisades, en fait, il bah, y a un vizir qui a pris le pouvoir. Jafar, ça me rappelle un peu Aladdin. Euh, Jafar qui euh, s'est aliéné une bonne partie de son peuple. Et donc, il y a eu une guerre civile en, au sein de, de l'Arabie. Il y avait les partisans de Jafar qui, du coup, se sont opposés à une partie de l'Arabie et ensuite les Bretoniens, les Impériaux, les Estaliens, etc., etc., donc euh, ça pourrait être un seigneur, sachant que ce, ce, ce personnage, il pourrait le renommer Mais le, seigneur, le, le personnage en lui-même est intéressant parce qu'il a des connexions avec Zinch Il a des connexions euh, avec différents euh, dieux sombres Notamment aussi il a fait des pactes avec, euh, avec les morts vivants et autres Donc c'est un seigneur qui pourrait être assez intéressant dans le côté euh, hostile et qui foutrait le bordel Et pourquoi pas, moi ça c'est ma grande... Euh, si jamais l'Arabie doit sortir, je pense qu'il faut d'un point de vue conceptuel pour à la fois Game Workshop parce que bah, Creative Assembly c'est le studio de développement qui va sortir les, les, le contenu mais faut pas oublier que derrière il bah, y a des auteurs et les auteurs c'est pas Creative Assembly c'est Games Workshop alors bien sûr qu'ils travaillent avec euh, Creative Assembly mais le principe c'est qu'ils doivent développer des nouvelles choses et pour moi ils, devraient, ils pourraient faire une pierre de coups c'est lier l'Arabie et Ninja Ninja je vais y venir juste après ça me servira de transition mais Ninja euh, en fait à la base c'est l'Inde hein, tout simplement mais on sait qu'il y a dans Warhammer des grosses, grosses connexions entre l'Arabie et Ninja. Encore une fois aussi au niveau commercial. Mais même on a de la présence des Arabiens qui va jusque dans les Terres Sombres. Et on a, et notamment aussi à Nekara dans l'Est de Nekara vers Lamia et... Euh, et euh, comment s'appelle la, la cité de... de J'ai oublié, c'est pas grave, mais les cités, de, les cités Rois des Tombes de, de, de tout à l'Est. Et du coup, il y a eu cette connexion avec des départs, des mouvements en fait d'Arabiens vers l'Est. Donc il pourrait tout à fait pourquoi pas dire qu'en fait euh, Inja serait euh, en partie arabienne et que du coup il y a eu des colons euh, arabiens lors de la plus grande expansion euh, de l'Arabie qui se soient installés en Inja et l'une des, des spécificités d'Inja c'est que c'est plein de royaumes différents aussi qui se regroupent et du coup pourquoi pas lier ça aussi un petit peu à l'Arabie. Et une autre, voilà, donc c'est ce que je disais la possibilité ce serait de développer le nouveau lore parce que c'est vrai que dans la, dans la liste d'armées arabie Enfin, surtout dans l'histoire de l'Arabie, il y a quelques clichés et du coup, bah, dégager ces clichés. Comme je l'ai dit, faire d'une pierre deux coups. On lit ça, euh, on lit ça tout simplement. à Ainja, sachant qu'il faut pas oublier. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu facile. Les Indiens, euh, les Indiens et les Arabes ont mis tout ensemble, etc. Mais en fait, le principe, c'est aussi dans la liste d'armées. C'est plus simple pour eux parce qu'en fait, il bah, y a beaucoup d'unités similaires. En fait, des troupes, des suréléphants, des troupes qui utilisent des, des, des tapis volants, euh, des alchimistes, euh, des cavaliers légers, euh, alors des dromadaires, tout ça, bon, ça c'est moins, euh, moins euh, indien, mais dans l'idée, même dans les vêtements avec les, les, le principe des turbans, etc., ce serait assez simple pour eux de pourquoi pas faire que Ninja, en tout cas une partie Ninja, soit une colonie d'Arabie, puisque l'Arabie, encore une fois, a énormément de connexions marchandes, donc on pourrait tout à fait euh, imaginer voilà, ce développement. Avec l'Est, sachant que euh, tout ce qui est civilisation euh, orientale, on sait qu'il y a eu énormément de connexions, de brassages, de déplacements de population et autres. Donc euh, Warhammer est inspiré de la vraie histoire, pourquoi pas justement essayer de s'inspirer. De... Pour eux, ça serait l'occasion de vraiment faire une pierre deux coups, d'un point de vue game design, d'un point de vue histoire et autres, sachant que ça permettrait d'étoffer l'histoire de l'Arabie et en même temps ninja en liant l'un à l'autre. Donc ça me semble être une opportunité intéressante à voir si ce sera utilisé. Maintenant parlons justement de trois factions qui sont très attendues par les joueurs par rapport au décalage vers l'est de Warhammer Total War, Warhammer 3. C'est évidemment avec l'arrivée de Katei, c'est les royaumes on va dire les, les royaumes humains qui sont voisins de Katei, à savoir Nippon le plus connu. Mais derrière Ninja et Kuresh, Nippon qui représente le Japon, Ninja ou Inde qui représente l'Inde et enfin Kuresh qui représente l'ex-Indochine globalement, hein, l'Asie du Sud-Est. J'ai du mal à voir ces trois factions en faction indépendantes. On va pas se mentir, il y a des choses, il y a des éléments que je vais vous lister après, mais euh, j'ai du mal à les voir toutes les trois euh, en faction indépendante. Donc, une des facilités pourrait être de regrouper ces trois factions, un petit peu en faire les Dogs of War de l'Est, pourquoi pas les mercenaires de l'Est. Évidemment, beaucoup de gens crieraient en mode « bah Non, c'est hérésie, c'est dégueulasse, etc. » Mais en fait, il faut bien encore une fois comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments pour en faire une faction unique. Donc, et si jamais il y a une faction unique, ce serait pas les trois. Il faudrait faire un choix. C'est dans les trois à mon avis. Bah, ça voudrait dire que on laisserait les deux autres sur le carreau. Donc, un truc qui peut être un consensus, c'est les trois sous une seule bannière. Un petit peu comme la côte vampire, hein, j'ai envie de dire la côte vampire. Vous avez d'un côté euh, la côte vampire de Luthor Arkon, d'un autre côté les le, la, la côte vampire de, de Dreadfleet. Euh, avec euh, également bah, le côté fantôme bretonien, les mecs, etc, les sirènes et tout, avec Silostra qui est un personnage créé euh, spécifiquement et enfin les pirates humains représentés par Sartosa et en faire une espèce de, de... Les... au final la Côte Vampire c'est déjà une espèce de Dogs of War pirate en fait hein euh, pirate mort vivant donc euh, ils pourraient faire un peu la même chose avec les troupes de l'Est mais j'y crois, crois moyen quand même hein. Dans tout, bah, je crois encore moins au fait que les en tout cas, un data mining pour le moment. Alors, je prends des pincettes. On a la carte data minée Total Warhammer 3 en, Mortal, en Immortal Empire. Donc, le, le même mode que le 2 qui fusionne les trois modes. Donc, euh, les, trois, les trois jeux. Donc, Total Warhammer 1, Total Warhammer 2 et Total Warhammer 3. Le principe, attention, avec des pincettes, elle n'est pas exhaustive. Ce n'est pas encore la map finalisée, tout ça, tout ça. Mais ça ressemblerait en gros à ça. Donc, on aurait toute la lustrie, toutes les terres du Sud. Et on a tout à l'est, notez bien la présence d'Inja et de Courèche et l'absence de Nippon. Et il faut noter aussi qu'on a la présence des désolations du sud, des désolations australes du chaos, et ça ça fait plaisir, moi je suis très content <rire> euh, Donc, il nous manque au final sur la carte quoi, il manque Nippon et Torelitis. Torelitis, qui sont les, les, les villes, les îles euh, au Telf, qui font la liaison entre Courèche et la Lustrie, globalement mais ça c'est très facile à rajouter pour le coup. Alors que Nippon, euh, un peu plus compliqué j'ai envie de dire. Enfin bon, on a du coup la carte qui représente bien Ninja et Kuresh, Et ça c'est encourageant justement pour pourquoi pas plus tard une sortie de euh, ces royaumes alors attention c'est pas du tout un livre d'armée officiel hein, c'est un truc euh, fait par les fans mais je vous utilisé pour que ce soit plus euh, parlant pour vous donc ind ou inja en français c'est tout simplement les royaumes indiens avec euh, des royaumes concurrents rivaux qui s'affrontent certains sont euh, très ouverts sur le commerce d'autres sont très belliqueux et euh, s'attaquent à katei et autres Sachant que ce qui est intéressant avec Inja, c'est que c'est ce qu'on appelle le pays des mille dieux, donc il y a plein plein de divinités différentes, euh, on a des éléphants bien entendu, très exotiques, très très colorés, euh, donc comme j'ai dit certains royaumes sont pacifistes, d'autres euh, sont beaucoup plus euh, bellicistes, on a donc dans les mille dieux plein de dieux différents, notamment euh, un dieu qui ressemble un peu à Kali, un hein, dieu du sang, tout ça, tout ça, et on a également une forte présence dans l'histoire des elfes noirs qui euh, s'amusent euh, fortement à aller euh, piller et faire des raids sur euh, sur ninja notamment euh, dans l'histoire, c'est Lokir qui est le plus connu, hein, c'est Dag. D'ailleurs, à Lokir, viennent d'Inja, mais on a également, euh, je crois que c'est Tularis, je sais plus si c'est Tularis ou Kuran qui a été saigné du monde euh, à Inja, je sais plus si c'est Tularis ou Kuran, vous me le direz dans les commentaires. Et en l'occurrence, une des grandes spécificités d'Inja, c'est ces hommes-tigres. Des hommes-tigres qui sont parfois considérés comme des hommes-bêtes, mais la différence avec les hommes-bêtes que l'on connaît, c'est que les hommes-tigres, on ne connaît pas trop leur provenance, mais ils sont beaucoup moins hostiles. Ils sont beaucoup plus positifs. Ils ne semblent pas du tout être aussi sanguinaires que, que les hommes bêtes et complètement sauvages. Eux, pour le coup, sont beaucoup plus maniérés et peuvent être utilisés. D'ailleurs, dans un des événements de caravane que vous avez de Katei, vous pouvez rencontrer une caravane. Ça m'est arrivé dans mes parties où il y a une caravane de ninjas. Et au final, on te sous-entend que la garde qui protège la caravane sont des hommes tigres, mais cachés pour éviter d'effrayer les gens. Donc, euh, Et on a de très bons liens. Hein, de très bonnes relations euh, donc euh, pas de soucis les hommes tigres tant que tu les emmerdes pas euh, il n'y a, a aucun problème donc au final euh, les hommes tigres c'est un petit peu le <rire> l'unité j'ai envie de dire euh, emblématique d'Inja mais à côté de ça on a bien sûr les éléphants on a à côté des éléphants euh, potentiellement même pourquoi pas aller chercher des hommes éléphants mais je suis pas sûr que ça existe les hommes éléphants pour le coup mais les hommes tigres les éléphants les différents enfin les troupes indiennes hein, globalement euh, de, de Total War euh, à côté de ça un truc qui pourrait qui me semble permettre de plus facilement sortir Ninja vis-à-vis de Népon et vis-à-vis -vis de euh, Kureish, c'est la sortie récente du DLC de trois Royaumes. c'est The Furious Wild. Et The Furious Wild c'est quoi C'est les populations d'Asie du Sud-Est hein, qui font extrêmement indienne, mais euh, c'est aussi des populations de l'histoire, euh, bah, au final, thaïlandaise, vietnamienne et autres, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle le Nanban dans, en Chine qui était la Chine du Sud, mais qui, euh, qui au final aujourd'hui représente aussi une bonne partie de l'Asie du Sud-Est et l'ex-Indochine. Sauf qu'en fait, leur liste d'armées représente beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'on pourrait retrouver euh, pour euh, Inja, à savoir des chevaucheurs d'éléphants, des tigres, des hommes tigres, et euh, bah, des utilisateurs de serpents, des euh, lanceurs de feu, des alchimistes, etc. Des... C'est vraiment le roster ninja, quoi. Dans, dans l'idée, c'est vraiment le roster ninja. Et donc, on a des modèles extrêmement récents qui pourraient être utilisés. Et là, vous allez me dire, ouais, mais mal gars, en fait, Katei utilise énormément d'assets euh, euh, de Total War 3 Royaume, qui est un moteur assez similaire. Donc, pourquoi pas réutiliser les assets de The Furious Wild pour ninja, en fait C'est ça qui me. Honnêtement, c'est le truc. C'est le seul truc qui me permet de me dire, bon, bah pourquoi pas ninja Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, il faut quand même faire d'une pierre deux coups. Et il y a de grandes chances que si jamais. Euh, bah. Il sort vraiment une faction à part Ninja. à mon avis il irait kouresh et inja vraiment les deux ensemble pour vendre un petit peu la, la faction parce que sinon ça se vendrait pas tant que ça donc attaquerons kouresh Kuresh, qui représente l'ex indochine et ce qu'on connaît de l'ex de, de, de kouresh c'est les naga, les nagas encore une fois les nagas à la base c'est un animal en plus euh, mythologique indien donc lié inja et Kuresh pourrait tout à fait être pertinent et à ce moment là il y aurait des hommes serpents des nagas euh, qui sont euh, par contre contrairement aux, aux hommes tigres les nagas sont considérés comme assez hostiles euh, alors certains peut-être un peu moins que d'autres mais on a des, des récits assez sanglants vis-à-vis -vis des Nagas puisque ses habitants donc c'est des jungles d'Asie du Sud-Est hein, globalement dans l'idée et euh, Kuresh c'est plein euh, en gros, ce serait la civilisation khmer, avec des grands temples, etc. Et euh, au milieu de ces temples, en fait, euh, il y aurait des sacrifices. Donc des espèces d'hommes de, et femmes serpents qui enfin, attaqueraient des caravanes, qui euh, prendraient en otage des gens et déplaceraient des soldats, des humains, etc. pour pouvoir les sacrifier dans leurs temples. Donc c'est une grosse menace pour Katei notamment, et ça a été réaffirmé dans le lore récent de Kataï que Kouresh attaque, alors ninja aussi hein, attaque parfois Katei, mais les nagas et surtout les Kouresh représentent une menace pour Kataï au niveau du sud de son territoire. Mais c'est aussi une menace pour les hauts elfes, notamment de Thor Donc pourquoi pas réutiliser justement ces... Euh, réutiliser les nagas en tant que faction à part ou en tant qu'inja Maintenant, Kuresh, il faut bien partir du principe que dans Warhammer, quand on vous raconte quelque chose, c'est souvent par des sources qui sont présentes en jeu. Donc par exemple, euh, bah, je sais pas, c'est un marchand impérial qui s'est voyagé là-bas, et face à l'inconnu, bah, il ne sait pas ce que c'est en fait. Donc il parle d'hommes serpents, et les hommes serpents, bah c'était aussi souvent assimilé aux hommes lézards. Donc en fait, ça se trouve, les nagas tels qu'on les connaît, euh, on pourrait enfin. Acter le fait que ce soit juste des hommes lézards en fait, et on sait qu'il y a des hommes lézards à Courèche, puisque il y a la seule cité de Courèche qui est connue, c'est la cité perdue des anciens. Et la cité perdue des anciens, le principe c'est que c'est euh, en gros les le au niveau de la toile géomantique, Courèche faisait euh, avait des grosses connexions avec la lustrie. Et lors de la première invasion euh, du chaos, il y a eu le changement des plaques tectoniques, etc., par les slans, et au final, Courèche. Bah depuis on sait plus avec la première invasion du chaos, plus de nouvelles de Kouresh. Donc euh, y a de... Donc ce qui est dit c'est que potentiellement ce soit aussi des hommes lézards retombés à l'état sauvage, ce qui expliquerait les rides sanglants, et qui pourraient être également associés à Sothec. Hein. Euh, le sacrifice des dieux, tout ça, tout ça, ça rappelle aussi pas mal Sothec. Donc pourquoi pas les hommes lézards. Et je pense que s'ils veulent placer des hommes lézards un peu partout sur la carte, comme pour les îles aux dragons, ils ont tout à, tout à fait intérêt à mettre des hommes lézards à Kouresh, même si ce n'est pas forcément l'essentiel de la population. Mettre des hommes lézards à Kouresh, ce serait, avec notamment la cité, des, la cité perdue des anciens, je pense que ce serait le plus logique. À côté de ça, des hommes serpents qui sont gouvernés par des femmes serpents qui font des sacrifices sanglants à l'honneur de leur dieu parce que c'est un, un système matriarcal, hein, les Nagas, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. C'est vraiment ça me rappelle quelque chose, ça. Est-ce que ce ne serait pas les Elfes Noirs par hasard Sachant que les Elfes Noirs ont une grosse présence à Injar, en fait, ça pourrait être des Elfes Noirs qui... En fait, il pourrait y avoir tout simplement des, des avant-postes euh, Elfes Noirs pré, enfin, placés justement dans euh, ce qu'on appelle Kouresh. Et n'oublions pas qu'en fait, bah, en face, on a Nagaros avec euh, les raids, Elfes Noirs qui attaquent Kataï Nippon et notamment aussi Inja. Donc pourquoi pas une présence elfe noire à Kouresh et qui expliquerait aussi cette légende des femmes serpents. On a également le serpent et l'animal représentatif de Slanesh. Le côté fourbe, le côté serpenté, tout ça tout ça qui peut s'adapter, se glisser et s'insinuer partout c'est tout simplement les hommes serpents, le symbole, la symbolique est très très forte pour Slanesh. Sachant que les hommes serpents ça existe dans l'univers, c'est souvent des champions du chaos liés à Slanesh, que ce soit dans Warhammer Battle ou dans Warhammer 4000, et on a cette monture qui fait très homme serpent, hein, c'est euh, la grande monture de Slanesh, euh, souvent, dirigée, souvent euh, chevauchée par un, chevalier, un champion de Slanesh. Et on a des sources aussi, on a des informations concernant des objets qui viennent de courèche qui sont faits en ivoire, donc des objets blancs qui, euh, une fois utilisés, etc., rendent fous les hommes, euh, les, euh, les noix dans, dans, dans un océan de, de sensations et autres. Et c'est vrai que quand tu lis ça, tu te dis ça fait vachement chaotique. Et ne vous en faites pas, même dans ces sources-là, euh, certains évoquent la possibilité que ce soit chaotique. Et du coup, bah, c'est quelque chose, les hommes serpents, c'est quelque chose de connu de Slanesh. Et d'ailleurs, la, la transition, c'est Deschala. Deschala, j'en ai déjà, évoqué, déjà parlé dans la vidéo sur le chaos, mais Deschala, c'est un champion de Slanesh, c'est une princesse-elfe. Euh, Supposément une princesse elfe qui aurait été devenue, enfin qui serait devenue championne de slanesh et qui ressemble bah, vraiment à la description du naga. Elle a plusieurs bras, ça, tout ça. Euh, c'est une femme serpent, donc c'est vraiment la naga. En plus, encore une fois dans le système matriarcal, elle a ce délire de pouvoir empoisonner avec ses liquides, les liquides qu'elle sécrète qui permettent de rendre fou euh, et malléable les, les personnes qu'elle a infectées, tout ça, tout ça. Donc il y a vraiment. Voilà, sachant qu'encore une fois tu as besoin, comme on sait qu'il y a les désolations australes qui sont présentes dans Total War Warhammer 3, dans la carte, qui fusionne les trois jeux, il faut une présence chaotique. Parce que sur le, sur le papier, les invasions du chaos, elles viennent du nord principalement, euh, maintenant. Mais à l'époque de la première invasion du chaos, elles venaient surtout du sud. C'était vraiment le sud qui était le plus dangereux. C'est pour ça que les hommes lézards, euh, les slans notamment, ont les, les, les, hommes, les grosses grenouilles là, ont fait péter euh, le lien entre la lustrie et, les, et la désolation australe. Et Kouresh, pareil, avec les désolations australes. Donc on pour avoir une grosse présence du chaos, notamment à Kouresh, avec euh, pourquoi pas eh bien un futur DLC lié à Deschala. Et Même mettre Nakari là-bas, hein, ça pourrait tout à fait être euh, ok. Euh, N'oublions pas la piste aussi, puisque dans les, dans les sources ça évoque aussi potentiellement des vampires. Les vampires avec euh, souvent hein, Kouresh est associé un petit peu à Lamia, donc euh, Neferata, tout ça, tout ça. Euh, L'idée que euh, tous les rites sanglants faits dans des pyramides, blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, bah, ça fait vachement écho aux reines de Lamia, donc. Euh, pourquoi pas un lien avec les vampires On sait qu'il y a une lignée perdue de vampires, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur Katei. Pourquoi pas des, la lignée perdue qui aurait infiltré Katei, mais à Katei c'est tranquille doucement et en fait leurs installations ça serait à Kouresh. Et comme ça Kouresh devient une grosse terre mort-vivante. Et ce que je viens de vous dire potentiellement ça pourrait être l'ensemble en fait. Kouresh pourrait devenir un nouveau terrain de jeu, un petit peu comme les principautés frontalières où plein de factions s'affrontent. Et du coup les mythes des Nagas auraient plusieurs sources. Donc on, ça serait une occasion pour Creative Assembly et Game Workshop de dire, en fait tout le monde avait raison. Il y avait effectivement de la présence démoniaque, du chaos, les elfes noirs, des hommes lézards qui euh, essaieraient de, surv de survivre face à toute cette hostilité. Et du coup pourquoi pas aussi à une présence euh, une présence de vampires. De... Donc pourquoi pas par exemple aussi comme Neferata a fui lors des invasions et lorsque euh, Lamia a été perdue. Neferata a fui la Lamia pour pouvoir se protéger on pourrait avoir des vampires qui se seraient installés à l'est sachant que Neferata a aussi envoyé des troupes, a aussi infiltré l'est, euh, soit lié ça à Neferata, des vampires liés à Neferata, des vampires de Jade liés à Katei, ou pourquoi pas même lier ça à Katei avec un des dragons disparus euh, liés aux morts vivants ou je sais pas quoi, enfin ils peuvent totalement broder comme ils veulent vis-à-vis -vis de Katei aussi donc ça pourrait, euh, ça pourrait être l'idée, moi je, je pense qu'ils ils vont. Euh, en plus le principe c'est que souvent ils mettent des playsolders comme je l'ai évoqué en début de vidéo Donc il y a de grandes chances en fait qu'on ait des hommes lézards, qu'on ait du, de l'elfe noir, qu'on ait du chaos Encore une fois l'idée c'est que faut éviter que tous les elfes noirs soient à Nagaros, faut éviter que tous les hommes lézards soient dans les terres du sud et illustri Donc ça permet d'étendre un petit peu la présence des différentes races partout Kouresh il n'y a pas grand chose donc ramenez un peu tout le monde à Kouresh ça me paraît pas déconnant, même si bien sûr ce serait très décevant pour ceux qui attendent une faction à parcourir. moi j'y crois absolument pas mais, euh, mais j'espère me tromper Et si jamais elle vient, ce serait en, en fusionnant avec, euh, avec Ninja pour moi ils pourront pas faire une seule ça, ça m'étonnerait très fortement euh, ensuite, encore une fois les Nagas ce sont des bestioles indiennes euh, finalement, Nippon pour terminer cette vidéo, Nippon, alors bah déjà elle est pas sur la carte, donc <rire> comment dire que je n'y crois pas des masses euh, mais bien sûr Nippon bah c'est des samouraïs, des dragons, des pirates notamment aussi hein, qui euh, harcèlent les côtes de Cathay, qui harcèlent euh, un peu un peu tout le monde, en grosse grosse rivalité avec les, les pirates elfes noirs d'ailleurs puisqu'ils sont premi les premiers victimes des, des raids elfes noirs. Peut-être même pour ça d'ailleurs qu'ils se sont dit, bah tiens, c'est pas mal ce qu'ils font si on faisait la même. <rire> euh, ensuite, on a bien sûr euh, de la grosse menace des Scaven, notamment du clan Eshin et du clan Rictus, les deux grands clans euh, Scaven présents euh, en Nippon et qui foutent le bordel, mais surtout le clan Eshin le plus connu, hein, qui fait ses raids à Nippon et à Katei. Et enfin le Chaos, bien entendu, hein, et, euh, ce, qui assez, un, ce qui a toujours un petit peu. Moi-même, hein, je, je dois le concevoir.. Ce qui a toujours régalé avec Nippon, c'est l'idée d'avoir des chevaliers noirs, des guerriers du chaos, en chevaliers noirs, généralement le guerrier du chaos est associé au chevalier noir dans, dans, dans l'univers de Warhammer, et en fait bah, ce serait le samouraï noir, En fait, euh, ça a toujours été associé comme ça, le samouraï noir, le samouraï rouge, qui représente le chaos, et avoir des, des démons, enfin des guerriers du chaos, un peu, avec un style beaucoup plus oriental, extrêmement oriental, ici même ça pourrait être, ça pourrait être assez stylé, mais bon, ce serait... Euh... Et on sait qu'il y a une présence chaotique aussi à Nippon, mais bon c'est un peu délicat donc une des, du be, enfin, une des races du bestiaire de euh, nippon c'est les Tengu, ces espèces d'hommes oiseaux et warhammer a souvent par le passé joué sur les mythes en disant bah en fait c'est pas vraiment des mythes euh, finalement ça pourrait être autre chose mais voilà les samouraïs rouges de nippon associés au chaos les Tengues etc ça pourrait être assez cool même si euh, je n'y crois <rire> absolument pas euh, sachant qu'en plus l'histoire de Nippon elle est extrêmement cliché, Enfin, c'est que des noms de, de marques de moto et de, et de, euh, de voitures Donc il y a de très grandes chances que ça dégage hein. Je dirais pas que c'était raciste mais euh... c'est vrai que c'était très très très cliché pour le coup hein. C'était euh, euh, le seigneur Suzuki qui affronte le seigneur Honda, euh... le seigneur Mitsubishi intervient c est, c est... <rire> euh... <rire> Alors vous allez me dire c'est des vrais noms de famille hein, bien sûr mais... <rire> C'était très cliché pour le coup, c'était très très très très cliché. Euh, certains disent que c'était parfois un peu raciste l'Arabie, euh, c'est rien à côté de Nippon. Vraiment, si vous considérez que l'Arabie c'est raciste, je sais pas, enfin c'est bien pire pour Nippon. C'est vraiment bien pire. Euh, du coup, c'est très cliché. Pour le coup c'est extrêmement cliché, ça c'est certain. Et euh, notamment les Tengu, bah, les hommes oiseaux, et quand on entend hommes oiseaux, qu'on entend influence cha chaotique. On doit penser à Zinch, bien entendu, on doit penser à Zinch. Et une autre possibilité que j'évoque, ce serait que Nippon, Kureish et Inja soient tout simplement un contenu Umbet de l'Est. Je vous ai parlé des espèces de Dogs of War de l'Est, mais qui seraient du coup plus positifs. Ils pourraient tout simplement aussi le mettre dans le roster Umbet ou en faire une nouvelle race, les Umbets de l'Est, avec... Euh bah des hommes oiseaux euh, Ce qui manque c'est Nurgle Mais globalement euh, tes hommes serpents Bah tu les as avec Slanesh Tes hommes oiseaux tu les as avec Nippon Et euh, tes hommes tigres qui seraient beaucoup plus féroces euh, Associés au sang tout ça tout ça Bah ce serait Ninja donc potentiellement euh, C'est vrai qu'il pourrait Ce serait le pire choix je pense Mais d'en faire des hommes bêtes de l'Est Sachant qu'il y a aussi les hommes singes de Katei, Mais je, je n'espère pas Je n'espère vraiment pas qu'ils fassent ça euh, Pour le coup je serais extrêmement déçu pour Pouvoir compléter le roster homme-bête ou de mettre toutes les bestioles qui faisaient la richesse de ces régions et dire en fait c'est juste des hommes bêtes du chaos, je le prendrais très très mal. Hein. Tout comme euh, dire que en fait euh, Sun Wukong de Katei c'est juste un, un, un homme-bête euh, du chaos, je le prendrais extrêmement mal parce que pour le coup Sun Wukong et les hommes singes, il y a énormément de sources qui indiquent que c'est juste un petit plaisantin comme dans la mythologie et que c'est pas du tout un chaotique mais ça pourrait il pourrait tomber dans la facilité on sait que game Workshop aussi est tombé dans la facilité à certains à certaines reprises donc pourrait dire bah en fait c'est juste les hommes bêtes de l'est et boum tu un nouveau roster hommes bêtes de l'est avec les hommes tigres les hommes, les hommes les hommes les hommes oiseaux les hommes serpents tout ça tout ça tout ça tout ça, tout ça. et il serait présent du coup Ninja kouresh et ça serait la menace chaotique du sud mais j'espère pas <rire> j'espère pas ce serait trop facile et ça ça gommerait vraiment toutes ces civilisations d'un coup je préfère honnêtement qu'ils fusionnent arabi Ninja ou Ninja kouresh que partir dans un, un délire de en fait c'est juste des hommes bêtes, méchants euh, et ça ce serait vraiment pas terrible je trouve en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, je, me suis, euh, je me suis régalé personnellement à faire ces vidéos sur euh, les futures races qui pourraient arriver dans Total Warhammer 3 alors de tout ce que je viens de vous lister il y a de très peu de chances que Enfin il y a de grandes chances que la plupart n'apparaissent pas le plus, plus sûr c'est les nains du chaos C'est pour ça que je vous l'ai mis en fond bien sûr Nains du chaos et ensuite ça jouera soit entre pour moi Soit entre les Dogs of War, donc, euh, qui sont quand même pas mal demandés, réclamés par la communauté, soit un mix arabi euh, ninja soit Ninja-Kouresh. Euh, Nippon, beaucoup de personnes le demandent, mais elle est même pas sur la carte, donc moi je pense que c'est mort pour Nippon. Euh, soyons honnêtes, je pense que c'est mort pour Nippon. Donc euh, à voir, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, permettre de connaître un petit peu plus les histoires des différents euh, royaumes méconnus, je dirais, de l'univers de Total War, enfin euh, de l'univers de Warhammer et du coup de Total War Warhammer 3. Merci à tous, on se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. A plus. Dans le Nexus. Salut. Alors petite clé, euh, cette musique je l'avais prévue pour Nippon. C'est une musique tôt de donne Off War. Et en fait, euh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de la mettre. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker pour la musique tôt, bien sûr. Hein, euh, le bien suprême, tout ça, tout ça. Fait plein de bisous. Le, le follow Twitter, euh, le like Facebook, le like de cette vidéo, l'abonnement, tout ça, tout ça. Et à plus, je vous aime. C'était carte. Embrassez la secte de Slamash Bisous